Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Mardi Débat. Mardi Débat, Idécoun, c'est tous les mardis de 19h à 20h30 sur la chaîne de l'ES Comment ça va, imad Logique, bienvenue à tous les gars. Bonsoir Victor, bonsoir le chat. Super content d'être là, surtout avec les invités de l'ES. Tu vois, je les ai cachés. On a deux invités incroyables Joël qui s'habille et Davos. Comment ça va, les amis Je mettre ma veste. Ça va, les mecs Salut les chat. monégasques Quel plaisir les gars d'avoir ce crossover BMS Monaco, c'est lourd. Euh, Incroyable. Joël, le boss de, de la BMS. Oui, hein le boss, ouais, du BMS. boss du mec juste en bas. Et Davos, ça va très bien. le cuisinier <rire> de la BMS. Exactement, ouais. fait, bon, c'est ça, ouais. <rire> cuisinier streamer. Non, ouais. streamers, euh, euh, anciens joueurs PES, là, <rire> on, on attend TikToker. Joueur PES, respecte-le un peu, joueur professionnel, mon ami. Remarque, euh, ouais, oui, ça, oui. ça va bien avec le thème d'aujourd'hui, hein. ça va bien avec le thème d'aujourd'hui. <rire> le thème en fait, d'aujourd'hui, ouais. on vous le rappelle, hein, e football peut-il se relever <rire> Les gars, on a plein de choses à dire. Il découle, quand tu as contacté <rire> Joël, je crois qu'il était grave chaud. <rire> ouais, parce qu'en fait, Joël, comme je t'avais dit, c'est... Joël, c'est un mec, c'est un ambassadeur de PES ces dernières années, de ouf, sur Twitter. Et en fait, depuis trois mois, depuis la sortie du jeu, on ouais. n'entend rien. Il dit rien. Il n'a pas parlé. Et je me dis, tiens, c'est l'occasion, tu vois. Et, bah, on... Et en général, bah, quand... malheureusement, il n'y a, a plus rien, tu vois. Donc, euh, mais de toute façon, on va détailler après, mais malheureusement, il n'y avait plus rien. Donc. Euh... Oh là ouais. Attention, un ouais. premier tacle, Jalil, David. Ça commence, Davos, hein. plus d'apparitions sur la chaîne de, de Monaco qu'en tournoi PES. Ouais. Bah, il n'a pas, hein. <rire> pas tort. Il a pas tort. tort. Ouais. J'ai fait plus de tournoi ouais. Smash que tournoi PES. Et c'est véridique. C'est vrai, vrai il, a, il, a, il a plus de tournoi Smash oui. avec Raflou que. Ouais, mais en même temps, là, c'est pas la faute de Davos. C'est un plaisir, plaisir hum. d'avoir Davos et Joel. Voilà, c'est ouais. des full spécialistes PES de ouf. Et bah moi j'ai trop hâte en fait tout simplement. Exactement. Très content de, que vous soyez là. Ouais parce que Joël Davos on vous connaît mais vous êtes surtout euh, des amoureux de la licence et des grands connaisseurs ouais. hein, euh, de la ouais. licence. Donc je vous explique un petit peu le programme de ce soir. On va commencer comme d'habitude avec les dernières infos de nos jeux de foot et de l'AS Monaco e-Sport. Ensuite on attaquera le débat séparé en trois parties. On fera déjà l'état des lieux de ce e-football. Hein. Du coup on en parlera mmh. tous les quatre ensemble. Ensuite bah, Est-ce qu'il y a un espoir pour certains e Football Et enfin, il bah, y a de la concurrence qui est quand même rude, et notamment de la grosse concurrence qui arrive. Et, on la... et la dernière partie, on répondra à toutes les questions du chat. Voilà, hein. un, beau cro... un beau programme, euh... messieurs. J'espère que vous êtes chauds. On ouais, est prêt, on est prêt, prêt on est, prêt, on est, est prêt. prêt. Et bienvenue tout on le monde fit. dans le chat. N'hésitez hein. pas à follow la chaîne de l'AS Monaco. Bon, bon, bon, les gars, bon, on va attaquer euh, lourd, hein. on va attaquer par les dernières infos. C'est parti Les dernières infos de nos jeux de foot, il y a quand même eu pas mal de choses cette semaine et je compte sur vous, euh, Davos et Joël pour, euh, pour rebondir. Bon, on va parler un petit peu de FIFA, forcément le jeu phare. Hein. Euh, ouais. je... La team of the group stage qui est sortie, un gros gros événement euh, mm -hmm. du lourd. Ça, ça, ça vous dit quoi les gars sur... C'est Davos qui va parler qui, qui car il se bute à FIFA. Euh, <rire> foot, <rire> non, il est plus foot champions, moi je joue beaucoup plus. Euh, tu sais, au mode saison classique, en fait. Ah Ah, t'es pas... T'es un... moins futsalé. Non, je... Non. Comment monsieur En Vous fait, fait je vais monsieur. attendre un peu, je vais attendre un peu. Et là, je vais m'y mettre, je vais mettre un peu de sous, parce que c'est un gros pay to win, comme tu, comme tu le sais mieux que moi. <rire> t'as fait okay. des vidéos sur ça. <rire> Exactement. Donc, ouais, <rire> je vais attendre un peu avant de, de m'y mettre vraiment. voilà. Ok. Davos, t'as paqué là-dedans ou pas alors, mon ref, moi, non. Clairement. Non, je veux pas qui est dedans. En fait, moi, je joue, mais je fais rien à côté. Je fais rien à côté. Je fais pas de SBC. Je crois que j'en ai encore fait autrement. Ah ouais. Et mmh. ouais, voilà quoi. Moi, ah, je suis un joueur. j'aime trop le gameplay. Moi, je suis un joueur. Ça, je, je loue ah, c'est la DNPES. En vrai, tous les mecs de PES font exactement la même chose. T'as dit, t'as dit, ouais, as dit, j'aime trop le gameplay. Non, je suis trop pour le gameplay. d'accord. Ah, non, mais toi, t'es un joueur. En vrai, on va commencer à parler français Franchement, sur la version PlayStation 5, bon, même si ça reste du FIFA, il y a beaucoup de choses positives. Vous n'êtes pas d'accord avec moi il a, Ils ont un peu plus oui, revu ouais. leur gameplay à la construction. Bon, malheureusement, les pros ont encore tout cassé avec leur distance leur ouais, bah, de, de tac, tac, tac, à virgule, virgule. Mais tu sens qu'il y, y a une volonté d'essayer de, de reconstruire, de, re de recentrer le jeu autour de la construction euh, comparée à la version PS4 qui, pour moi... Bah en fin de carrière quoi. Totalement. Toi Joël oui, t'es un peu. Ah, Excuse-moi Davos. Mm -hmm. bon, vas-y vas-y. Non je j'allais dire toi Joël t'es un peu comme, euh, comme nous avec euh, Hidekun et d'ailleurs Davos aussi c'est-à-dire qu'on arrive à prendre beaucoup de plaisir sur les PES avec euh, ce côté simulation mais ça ne nous empêche pas de kiffer euh, un FIFA qui est beaucoup plus arcade quand même. il y a des mecs qui ah, peuvent moi, pas du si tout. Il euh... y a des mecs qui. Ouais, tu ouais. sais moi je vois, je vois comme souvent je disais aux gens euh, PES FIFA c'est pas c'est comme si tu comparais euh... C'est à la même base, c'est comme une pizza. On va dire, les jeux de foot, c'est comme des pizzas. Oh. Et t'en a qui préfèrent, euh, je te dis n'importe quoi, les pizzas euh, sauce barbecue, et d'autres qui préfèrent les pizzas euh, basse crème fraîche. Ça reste la même chose, mais c'est différent. Et, et Tu peux apprécier les deux. Exactement. Et ben, moi, je vois les jeux de foot de la même non, manière. Tu peux aimer certains aspects de PES et pas aimer certains aspects de FIFA, aimer certains aspects de FIFA et pas de PES. Ouais. C'est deux trucs différents, mais qui ont les mêmes ouais. fondamentaux. voilà là. Il y en a qui vont pas du tout aimer les pizzas basses crème fraîche, d'autres qui vont pas du tout ouais. aimer. Mais moi, personnellement, je mange un peu des deux. Cette année, je mange beaucoup plus de crème fraîche ouais. que de barbecue. Et il donne faim à tout le monde. Que, <rire> parce que <rire> la, la, la pizza de, que nous a fait Konami n'est pas bonne du tout. Et on espère <rire> que... J'ai vu qu'il y avait d'autres marques de pizza qui allaient arriver. Ah, on en reviendra. On va en parler de mmh. tout ça. Ouais, Joël qui commence euh, fort. Hein, ça, c'est cool. Ça, on aime. Ouais, on aime. Cool. Cool. Euh, au niveau de ça, il ça, cool. y a également eu ce SBC... Sous le piqué, qui peuvent prendre un boost en plus suivant euh, leur match. C'est euh, demain, je crois, le match euh, Non, c oui, c'est demain. Bayern-Barça. Ouais. Bayern voilà. Ensuite, mmh. euh, news de Football Manager. Il y a une mise à jour déjà, première mise à jour. Vous y jouez euh, Toi, Davos, tu, tu joues à Football Manager cette année J'y ai joué vite fait, mais j'ai arrêté. Tu as arrêté Je va faire me concentrer sur d'autres trucs. On comprend, ouais. on comprend, on comprend, on comprend, on ouais. comprend. Comme du montage. Ouais. Euh, exactement. Ben, oui, ouais. Et toi, Joël, Football Manager 2022, euh, j'ai pas, j'ai testé vite fait, j'ai fait des modes rapides, mais je pense que je vais m'y remettre. J'avais lâché la licence l'année dernière parce que entre le 2020-2021, il y avait une refonte, du de l'interface du jeu, ouais. que je trouvais un peu brouillonne. un peu brouillon, brouillon, bref, c'était un peu brouillon, et j'avais beaucoup moins envie de jouer. Donc là, cette année, je vais essayer de, j'ai vu, vu qu'il y avait pas mal de tournois offline. Enfin, il y avait des tournois online, ouais, des qui ont de organisé des trucs. Je me dis, allez, j'ai quand même joué le jeu. C'est une licence que je joue depuis l'âge de 8 ans, donc cette année, je vais quand même me remettre. Elle eh, est lourd. Bon, l'info de la semaine, la plus importante, les gars, c'est quand même celle-là. Hein. UFL, qui devient partenaire de notre club, la S-Monaco. C'est incroyable, ça. Hein. Ouais, Sorti comme ça, ça c'est hey, Allez, allez, vous avez vu des images ou pas Est-ce qu'on vous a montré les images on est exclu vous allez nous mentir il découle murs. mur en vrai on n'a pas d'image la vérité mais je te mens pas que si que... on en avait on pourrait pas le dire non plus non, que mais la vérité, j grave... en vérité je suis déjà je suis trop content de ce partenariat parce qu'en vrai ufl on en pas depuis pas mal de temps maintenant on est hypé parce que leur communication pour l'instant c'est un sans faute bien sûr il y aura toujours entre guillemets la réalité du gameplay, c'est vrai qu'on l'attend, mais ce n'est pas pour autant que la hype, il faut la diminuer ou il faut être en mode blasé. Quoi. Bah oui. Il y a un nouveau jeu, peut-être un, voilà, un, nouveau, un nouveau modèle, peut-être, hein, et ouais. du coup, forcément, S Monaco, moi, quand j'ai appris ça, bon, je le savais quelques jours avant l'annonce, hein, ouais. voilà, mais euh, j'étais super content, et j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir le gameplay. Pour l'instant, Joël, je vois, j sais absolument rien, ouais. mais voilà, j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour enfin me dire, on a un gameplay qui qui est bon, tu vois, franchement, j'ai trop ouais, ouais, on espère, on espère. Après, euh, il ouais, y a eu, bah, on les bah, je vais pas, on va pas de toute façon, on... mais de très pas de discours, de très bons discours en, en amont des fondateurs. ce que j'ai énormément suivi, ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, et ouais. de très bons discours. Tu sens que ce sont, j'espère qu'on va pas se faire berner, tu sais, un peu comme euh, ça me fait penser, tu sais, euh, en 2017 avec Emmanuel Macron quand il arrivait, <rire> là ça parle politique. Pas. Ah non, non, mais, euh, non, mais parce que. Oh on a oh les problèmes. On voilà, oh les problèmes. Oh les problèmes. Je vais t'expliquer. Il déconne. Tu, tu l'arrêtes il... tout de suite. Tu ouais, non, non. Y vrai, ben, attends, affaire, affaire, il y a un, un vrai, vrai parallèle à faire. Il y a un vrai parallèle à faire, je te le dis. Parce que pendant longtemps, on a eu le droit à gauche-droite. C'était FIFA ou PES. FIFA ou PES. FIFA, PES. Généralement, c'était FIFA qui gagnait. Là, il y a un nouvel acteur qui vient avec une nouvelle façon de penser. Quand tu. Oui, tu sens qu'il y a une envie de faire de nouvelles choses. une envie de. D'un peu de, de, de, de, de donner un coup du nouveau tu sais, ouais, sur l'image du jeu. Les, bousculer les, bousculer les, les trucs. Moins de, de, de, de, de pay to win. Donner, enfin, plus axé sur le jeu et le skill. Et on attend de voir est-ce que vraiment ils vont tenir leur promesse. C'est ça, le, en vrai, en vrai, ça, ça le vrai truc. Ouf, tu vois ouais. C'est une nouvelle offre. Après, par rapport à ce que les gens disent, il euh, y en a beaucoup qui disent « Oui, avoir plein de jeux de foot, ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. » Attention, nous on est vieux. Nous, on est de l'époque, on a connu le monde des bleus, on a connu les ISS, on a connu FIFA, on a connu le Liber Grande, on a connu Adidas Power Soccer. c'était des jeux qu'on était tous, on avait kiffé. Mais avoir, et encore j'en oublie, nouvelle Football, tous ces trucs-là. perdu. Ouais, mais c'est perdu, j'en connais aucun. T'es jeune, t'es jeune, Davos, t'inquiète, je vais te faire réviser, moi. Tous ces trucs, mais c'est pas parce que t'as un éventail de jeux de foot que forcément ça va être meilleur. Exactement. À l'époque, au final, les gens jouaient soit FIFA, Soit, Soit euh, à ISS, ISS, à ISS, ISS. Voilà. Exactement. Donc voilà, les oui. gens jouent aux autres jeux, mais il euh, y avait deux jeux qui sortaient, donc il euh, faudra voir ce ça. De... Voilà. Tout simplement. Exactement. Donc on rappelle, QFL montrera son gameplay en janvier. Janvier, ça va venir très très très vite. Bien sûr, on attend tous du gameplay parce qu'on veut du bon gameplay. Je rappelle quand ça même, ça même parce que je suis on est corporate avec Kidécoon, c'est notre club Monaco, qui est quand même le seul club de mémoire à être présent sur bah, UFL, FIFA. Il y a Sporting, il y a Sporting. Football. Attends, attends. Ouais, mais tous ces jeux-là. Mmh. Soar, Football Manager. C'est, je pense que c'est le seul club au monde ah à être oui. sur les. Ben bah oui, on est partout. Ah ouais, c'est vrai, ouais. ouais. ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Non, en vrai, t'as raison, as raison. Ah ouais, c'est vrai. En je fait, savais. ouais. En fait, la Smallaco, euh, on est, euh, voilà, on est vraiment beaucoup focus, enfin énormément focus sur euh, sur les jeux de football. L'idée, c'est vraiment de développer pas mal de choses avec les jeux de football actuels et les jeux de foot qui vont arriver. C'est la au globale, ça continue. Pour l'instant, les signaux sont plutôt positifs. voilà. Après avoir côté e-sport, euh, ce qui va en découler. Puis Une strate euh, okay. de modernité, on en est la preuve. Il n'y a pas beaucoup de, de, de clubs de foot qui font des programmes comme ça. Donc, on, nous, on, en, ouais. on les en remercie. Bien sûr, on est content ouais, d'être là. Cool. Euh, on passe aux actus bah, de notre club, justement, Monaco e-sport. Alors là, Hidekoon, les actus, elles ne sont pas très euh, réjouissantes. Il y a eu notamment la FIFA e-club series. Malheureusement, c'est pour tout. Ne vous nous inquiétez pas, même ouais, chez nous. Vous aussi, hein, <rire> bah justement, on va en parler, hein, parce que vous aussi, vous avez ouais. un joueur aussi. Hein. Euh, bah, il on découle vas-y, parle, parle-nous un peu de la ouais. Bah alors, ouais, il y avait du coup la, la, les préqualifications pour le Club. Euh, malheureusement, euh, ça n'a pas abouti car on n'a pas, voilà, on n'a pas su se qualifier pour le parcours et club classique. Euh, bah, c'est forcément. Tu T es toujours déçu quand il y a une défaite, etc. mais on reste dans le début de saison. Ce n'est pas parce que tu entames mal les choses que la suite ne va pas être belle. Il y a beaucoup de concurrence, hein. il, y a... il y a énormément de bons joueurs sur la scène européenne, et, ton... et notamment sur la scène française. Après voilà, j'ai entièrement confiance aux joueurs, je sais que ça peut tourner très très vite. Euh... Il y a eu la e-Champions League juste après, du coup c'était une grosse semaine e-sport la semaine passée. Malheureusement pour Ezio, c'est pas très bien passé. Pour Mino, ça s'est mieux passé. Il a fait une remontada perdu... incroyable. Ouais, oh, il, est... bah, il a perdu son premier match et ensuite il est en 6-1, je crois, Day One. Après le, le lendemain, il sort des masterclass contre des top joueurs. Euh, mm. Mais malheureusement euh, contre Menz de l'OL que, que je félicite, on a on a échoué à, à une place de se qualifier pour le entre guillemets des oh, en offline à Paris, c'est ça. Euh, la e-Champions League, du coup les phases de poules qui se dérouleront euh, durant le mois de février. C'est sûr que c'est frustrant de perdre à la dernière marche, mais voilà, Mino, j'ai été ultra, euh, ultra satisfait sur le niveau de jeu et je suis optimiste pour la suite. Joël, vous, vous avez aussi un représentant à la BMS On hein Zinia, Zinia, qui s'est fait, euh, lui malheureusement, il s'est fait sur son je crois, dernier match au tir au but. Ah, ouais, il a loupé au voilà, péno terrible. et... Mais bah, après, Zinia est encore jeune, on l'a dit, il n'y a pas... Oui. ce mais dans ah, tous ces états et la saison est longue et, est et pas comme euh, façon ouais. voilà ils vont l'apprendre mais enfin euh, ils, ils vont l'apprendre euh, nous ils ont quand même un, un, un, ils ont quand même maintenant un peu de bouteille nos joueurs mais bon c'est dans l'échec aussi que tu apprends hein. et puis euh, ouais. tu ne peux pas gagner tout le temps hein. c'est comme ouais tu peux tu peux pas gagner tout le temps et euh, à contrario par rapport à la scène pes euh, sur fifa tu as beaucoup d'échéances Beaucoup preuve. de tournois. Le circuit FIFA Global Series est composé cette année de quatre de FUT Cup en 1-1. Là, d'ailleurs, demain, on a, on a les Open en 2v2 des FGS. Tu as tout le temps des. Il y a la e-Ligue 1 qui autour, va bientôt euh, revenir aussi. À exactement. De... Ouais. Et du coup, tu as, as, as, as énormément de possibilités d'engranger des points euh, au niveau du ranking pour les FGS, pour les Global Series, pour éventuellement voilà, avoir les. Les... être qualifié en playoff et ensuite en coupe du monde du coup voilà pour l'instant on reste confiant. évidemment on est là pour gagner on est là pour pour avancer je souhaite le meilleur aussi à zinia de la bms T'inquiète pas on viendra vous battre les amis euh, ces infos étaient très cool mais je vous propose maintenant qu'on passe à la bagarre le débat c'est parti les choses sérieuses ah, le jingle qui a un petit souci de jingle bah c'est pas grave euh, le jingle vous l'imaginerez dans votre tête euh, le <rire> débat du coup bah on en a on en a parlé hein e football peut-il euh, se relever mais on va bien sûr pas partir comme ça dans tous les sens on va euh, on va orienter un petit peu le débat on va déjà faire un état des lieux de cet e football je connais Joël et Davos vous avez suivi tout de A à Z à mon avis vous avez du départ ouais. du, du début à la fin euh, alors déjà, je pense qu'on va partir vraiment à la genèse, si vous voulez bien. Début oui, juillet, important. début juillet apparaît euh, en pleine nuit. Je me rappelle, je dormais sur mon canapé, j'étais un peu malade. Apparaît une espèce de démo qui ne porte pas de nom. Euh, et, euh, et voilà. Le football game. Voilà. Euh, da Davos, te... quand tu as vu ça, du tu as, as, as testé, tu t'es dit quoi Un mec, j'ai vu ça, j'étais dans mon lit. Je regardais le stream de Joël. Je me Je m'en rappelle. Mec, je me réveille. Non, j'étais dans mon lit. Ah t'as vu ça en live, Joel ouais. en fait, moi, je t'en live. Voilà. Donc, je stoppe mon, mon live, donc je vais me poser. Euh, je fais ma vie, et je me rappelle, et je vois... Euh... Allez. 45 minutes, une heure après, tu lances un, tu lances un stream. Donc j'ai l'alerte. Je me dis, d'où il stream à 3h du matin <rire> donc, euh... Ouais, il était 2-3h, je crois. Et je regarde, et je vois, il joue un jeu de foot. Donc moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Et je -ce vois que... c'est euh, le truc, tu sais, avec leur logo vert, ah, un peu mystérieux. Ouais, c'est ça, ouais. ça. Ouais, ça. Ouais, c'était ça, c'est ça. Puis on avait... Euh... Donc je me ah, souviens... Davos, t'étais trop... T'étais hyper de ouf, t'étais... Ouais, j'ai encore ma tête C'était une... oui oui je sais je sais les fameux clips. <rire> où dis, oui le futur meilleur jeu de foot. Oui oui. 2002 du roi. rappelle c'est ça. Il, a dit, le le il avait dit que le jeu mixité. Oui ça m'excite, Le jeu m'excite j'avais dit que. j'ai encore. Ça m'excite. Voilà. <rire> <rire> <rire> <rire> Donc nous lui il est hype. Moi je vois la vie je vois le stream je lui dis ah ouais mais en fait il y a raison putain c'est c'est c'est lourd ce qui passe pour des vrais trucs et tout là et là je me commence à être avoir de l'espoir je me dis attends là il commence à faire des petites bêtas peut-être cette bêta euh, ils la font pour qu'on puisse euh, envoyer des feedbacks, dire voilà on n'a pas aimé tel truc tel truc et derrière te faire une version euh, un banger te prendra banger et FIFA vous Exactement allez voir. Exactement dans cette mentalité voilà. que j'étais. Voilà. voilà. Et c'est ça... Le jeu était nul. Le jeu était nul mais il y avait trop de le points positifs ou le jeu. Il y avait des ouais, ouais, et bon. Du coup j'étais hype. Que et en fait. et, et, et rappelle-toi d'avant ceci, souviens-toi ce soir on découvre qu'il y a cross platform Oui on découvre il y a trois cross -platform. Et ça et ça et ça c'est un truc de fou parce que. Oui qui euh... communique d'une nouvelle manière. Nous, nous, nous, on joue souvent à PES. Moi, je joue sur PS4. Et jouer sur PC, on a souvent des problèmes dans les matchmaking parfois pour trouver un adversaire. grave. Mec, c'est notre rôle. Les mecs qui jouent pas à PES, c'est peut-être parfois 5-10 minutes pour avoir là avec cross-platform. Les... Oui, alors sur, ah, sur PC, mais... tu, peux, tu peux partir en voyage. Ah, mec, sur PC, hein. c'est ah, très très très long. En plus, ils sont moins forts sur PC, mais ça, c'est un autre débat. Et euh... <rire> Donc là, on se dit qu'il y a le cross-platform, donc on se dit, ah lourd, il y aura des, des améliorations, il va se passer des choses. Ils écoutent enfin la commu, bon, ce qu'ils nous ont envoyé, c'est une version bêta. En plus, tu sais, tu as souvent les Brésiliens, tu sais pas d'où ils ont des infos, mais je pense qu'il y a beaucoup de mythos. Ouais, c'est une version bêta pour que na là Donc on est, ouais. on est content, on y a que <rire> cru, <rire> on y a cru <rire> et je vous laisse continuer parce qu'après, euh, ça, ça, ça, ça, ça, ça se oui. comme ça. Après. Et là commence un débat sur les réseaux, hein, sur les réseaux que vous connaissez bien. Où hmm. certains disent, ça n'aura rien à voir avec le prochain jeu. Dites pas n'importe quoi! Et d'autres qui, qui disent, moi j'étais dedans, d'autres qui disent bah je vois pas pourquoi ils sortiraient ça si ça n'a rien à voir avec l'autre jeu. Et d'autres qui, ouais. qui disent encore en fait c'est juste le jeu mobile, c'est pour tester les. C'est pour juste pour tester le réseau. Exactement, exactement. on est là, ils enlèvent la bêta le mi-juillet, on se dit tous bon, il mm. y a des trucs cool, mais il n'est pas, pas fini le jeu, il est cool, on se dit ça. Ouais, ouais, ouais là, à ce moment-là, on se dit que c'est pas fini. Moi, titre personnel, je trouve que l'idée de la bêta, elle est très bien, mais on aurait dû avoir une bêta fermée uniquement pour tester les serveurs avec des gars de la communauté, des Exactement. mecs qui sont un peu proches de Konami, etc. Parce que le mettre comme ça à découvert, bah, en fait, forcément, tu, tu, tu mets ça sans communiquer officiel ou explicatif. Euh, forcément, toute la commune se dit « c'est quoi ça ?». Moi, j'avais joué quelques matchs, je voulais pas croire que ça allait être ça, le jeu. Je n'y arrivais pas, pour moi, c'était inconcevable. Et finalement, euh... Attends, <rire> à, à, à, attends, parce que. Attends, on, va, attends, on va faire. Euh... Attends, mais les gars, on va, faire, on va faire étape par étape, les gars. Fin juillet, je crois que c'est fin juillet. Corrigez-moi si je me trompe. Sort ah, un trailer, le trailer, et on nous annonce oh, que bah, je le jeu change de nom. Ça s'appellera eFootball 2022. Et là, on a un trailer qui est peut-être parmi les pires trailers de l'histoire du jeu. C'est le pire Moi, perso, c'est le pire non, mais ah, ouais. de... vrai. Non mais on va, on va commencer mais on va détailler chaque truc. Pour moi euh, ouais. je veux pas faire le pro le professeur de quoi mais en termes de communication mmh. c'est un zéro pointé euh, malheureusement pour Konami. Oui. Le trailer, en fait le problème, le problème c'est que tu peux pas te permettre un an avant de te, te montrer un trailer euh, raison. en 4K avec Messi J'ai pas fou. osé remonter à là parce que je me suis dit là. Et derrière, tu verras un trailer où Messi est fait de façon approximative, on dirait un jeu de PlayStation 2, tu vois. C'est pas. C'est pas normal. Ouais. Ensuite, là, il y a un autre gros problème pour moi, c'est la roadmap. Vous voyez la roadmap, ah vous explique là. en gros. Avec euh, aucune date. Comprend aussi le truc. Ouais. Avec aucune date où euh, où c'est tellement mal expliqué que les mecs comprennent pas. Par exemple, ah, bon, non, on avait eu, euh, ils avaient expliqué qu'il qu y aurait quatre équipes ou je sais pas quoi, nan, nan, nan. Ouais, Moi je pense que si dans cette jeu ils avaient dit bon, ces quatre équipes, ça sera une démo. Genre les gens auraient compris, ouais. les gens sont dînés avec une licence, un truc, machin, donc tu sais comment ça marche les réseaux sociaux, il faut être une facture sur TACOM parce qu'il ne faut pas laisser le moindre... Euh... Ouais, parce que tu as raison, c'est à, à ouais. ce moment-là qu'on apprend que finalement le jeu sortira le 30 euh, septembre avec seulement, au ouais. euh, début il nous annonce qu'il y aura 8 équipes, etc. Ouais. Ouais la là... sortie avec toutes les équipes du jeu ouais et ouais <rire> déjà Pégé avec une étoile là ça fait un tollé sur les réseaux mais c'est incroyable et, et, et on est et moi et là et là je commence à me dire euh, j'ai très peur j'ai très peur pour l'avenir du, du de notre jeu et finalement mmh. euh, on, on, on nous laisse jusque jusque mi septembre sans nouvelles sans rien nous dire il est pas de mmh. com, rien alors souvent en communication ouais. tu vas nous expliquer que quand on a que des quand on n'a rien de bien à dire, on faut mieux se taire. C'est clair euh, Ouais, c'est sûr. Après, je, moi, je suis partisan toujours de communiquer au, au maximum. Tu as des clients, tu as des joueurs, tu as des consommateurs. À partir de ce moment-là, il faut communiquer et faire preuve. Avoir de la transparence, je pense que c'est nécessaire et, et vital même. Bah là, en fait, ouais, pendant quelques mois, on ne sait pas où on va, mais il y a quand même une espérance. Hein. T'as encore des Davos qui croient que c'est le retour du roi. T'as encore <rire> les mecs de la commune qui se disent, vas-y, le démarrage, qu'on a vu, c'est pas ouf, mais c'est PES. On a encore les images de Messi en photoréaliste On a encore en tête tous les, certains bons PES qui ont été faits ces dernières années en gameplay. On a aussi ce délire de next gen. Et mmh. Finalement, euh, la douche froide, hein, j'ai envie de te dire, pour euh, la quasi-totalité de, de la, vie. Attends, de la attends, parce que jusqu'à la sortie du jeu, il s'est encore passé plein de trucs. Ouais, il s'est pas... passé plein de trucs, notamment les mecs, je ne sais pas si vous avez suivi Davos et Joël, un youtubeur oui. français oh, est. qui est parti à Londres oh, là, tester le jeu et qui nous a dit il est oh, mortel oui le jeu, il est incroyable C'est qui Dis-nous, dis-nous, dis-nous, je veux un nom, ouais. un, nom, un nom, un nom, Il est chaud, oh, ça, vois, il, hein. il est chaud, mais il a vois. une barbe. frère. Il a des lunettes, tu vois. Grosse <rire> <vous rire> <mousse> calvitie <rire> Il n'y a pas de calvitie, <rire> il ressemble <rire> <rire> à Peterbush. Attends, attends, attends. Je <rire> remets Moi, ses abonnés. Je repars... Je repars, déjà, <rire> non mais attendez, je vais en parler de ça, vous inquiétez pas, je vais en parler. <rire> allez, allez, allez, bah, incroyable. Déjà, <rire> ça, je me... là, je sais, en <rire> plus, je l'ai senti arriver de tellement loin, j'ai eu le temps de <rire> sauter, d'esquiver le tac, tu vois. Eh, hey, Joël, des grands, oh, hey, allô frérot, eh, hey, là, je suis à gros, t'es pas prêt, les pas... Arrête, je t'ai jamais dit ça, c'est oh, trop, <rire> c'est trop. Attends, attends, les gars, déjà, on commence allez. à se dire, ça sent très mauvais, quand et ça, c'est pas du tout leur habitude. On commence à avoir des responsables communiquer sur les réseaux, notamment Adam Batty, euh, notamment le producteur donner des, des, des interviews dans les journaux qui nous rassure pas plus. Et là, on sent qu'ils sortent la lance à incendie, qu'ils veulent éteindre ce, cet incendie qui, qui, qui, qui a déjà démarré sur les réseaux. Okay. Et là, ils se disent quoi On va inviter des membres des communautés à Londres pour tester le jeu est invité, ouais. notamment moi, mais je ne suis pas le seul en France. Voilà, malheureusement. Et Joël aussi, mais il n'a pas pu venir. Voilà, je ne l'ai <rire> pas dit, mais... Moi, ouais, je ne pouvais pas venir. Ta ouais. balance. Ouais. Il y avait aussi M. Quinton qui était invité. Il y avait d'autres personnes qui étaient invitées. Bah, ouais. Malheureusement, j'étais le seul à pouvoir y aller. Et c'est vrai que là-bas, le, le but était clair, ils nous l'ont dit, c'était de nous rassurer sur le gameplay. Ouais. Quand tu testes quatre matchs, bon, moi, je t'avoue que euh, on en est ressorti plutôt content. On avait vu un jeu qui était sympa, sauf ils que ils ont payé combien pour ça, pour que tu ah pour hey, tu... <rire> <Il> part... <rire> mais tu sais qu'il y en a qui le pensent de ça, tu sais que tu... le, maillot, le maillot, de Messi Unicef, qui te a donné ça, derrière, il <rire> sur l'a donné derrière il est... il... Il... Il... Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ouais, mais qu'est-ce qui te l'a donné C'est Konami. Vous avez vu. Voici YouTuber non. <rire> <rire> merci, merci. Et ça, je, vais, je vais continuer, les gars. Vous ne m'arrêterez pas. Ouais. Vous ne ouais. m'arrêterez pas. D'ailleurs, j'y suis avec un journaliste de jeuxvideo.com. Voilà, je ne suis pas tout seul en fait. Je suis avec un journaliste de jeuxvideo.com. Et euh, sort le jeu le 30 septembre. Et là, déjà, c'est une catastrophe. Mais en plus, je me dis Mais attends, ce n'est pas le jeu que j'ai testé à Londres. Du coup, je ne ah, pas. Carrément. Bah, mais oui, et je panique. Je te jure, hein. je panique. <rire> il a tiré s'est dit oh oui bah bien sûr je contacte je contacte je dis frérot c'est pas le jeu que j'ai testé je contacte le journaliste je contacte même les mecs en Angleterre ils me disent la même chose dit bon bah ça va je dis bon bah ça va je suis pas le seul je me souviens que ce jour-là joël Davos les gars il y a Walid je me rappelle ah, je suis mort. <rire> Attends mais moi, moi, moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire ouais. euh, Luthor c'est intéressant à quel point le jeu a été bouleversé pour que tu toi tu es kiffé à la bouillie qu'on a eu au final qu'est-ce qui fait, a été qu'est-ce que tu as senti comme changement il y a quoi de déjà moins bien ou de mieux que sur l'ancienne version en fait parce que déjà même... ça je vais très je vais je vais très vite mais j'ai envoyé quand même un message à Konami UK, au responsable communication qui m'a répondu longtemps après, euh, je mmh. crois qu'on avait déjà eu la première mise à jour et il je lui ai dit mais le jeu était vraiment différent, parce que tu vois tu te mets des doutes, tu te dis attends est-ce que c'est moi qui ai été tellement saucé que j'ai suis... vu des pas. tu sais ça peut arriver, ouais, bah, et même, ouais. mais même lui il m'a dit, euh, il dit euh, non c'est bien différent, euh, toi tu as eu la chance de tester ce que le jeu sera dans le futur, donc même lui il a dit mmh. que c'était pas le tu vois que c'était pas le jeu, euh... Et en fait ce qui était différent c'est qu'on avait l'impression que c'était un jeu PS5, c'est-à-dire graphiquement c'était plus beau. Mmh. Il n'y avait pas de bug de collision parce que là franchement il y les avait mecs… Les tu... aussi. même un ouais mais même un aveugle euh, je veux dire même si tu as des pailles dans les yeux tu le vois les, les bugs de collision euh, il ouais, ouais, avoir, ouais. avoir faut ouais, avoir ouais, des... Ouais. des pieux dans les yeux pour pas le voir ça on n'avait pas on avait les passes puissantes, les tirs puissants, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Bah tu vois la différence entre le jeu à la sortie et maintenant. Ouais. Bah, 600, en fait. déjà, non, c'est pas ça du tout, mais tu vois déjà la différence qu'il y a okay. donc, imagine ouais, euh... bah, ouais. et à des mois dès la première seconde. Je voilà, et apparemment, on aurait testé la version qui sort qui aurait dû sortir le 11 novembre. Parce que, oui, après, bah, du coup, euh, ils nous apprennent parce que je continue en même temps l'histoire le jeu sort le ouais. 30, c'est une catastrophe sur tous les réseaux sociaux, mais pas que dans les journaux de jeux vidéo, sur ouais. les mais même dans les trucs. Dans les journaux sports C'est en tendance hein, Mais même MT, dans les journaux normaux, euh, sur euh, M6 Non mais c'est terrible. Ouais. Parce que ouais. Le jeu n'a plus aucun buzz. Jeu. Le jeu n'a plus aucun buzz et, et <rire> tu reviens et ton, ton unique buzz, c'est que ton jeu est nul. C'est ouf. Et il n'y a ouais. pas pire pour enterrer une licence. C'est clair. Enterré par euh, les professionnels, par, ouais. Les, ouais. par ouais. les influenceurs, par ouais. les joueurs eux-mêmes. Avec la note de Steam, il a, on le dit dans le chat, la pire note jamais créée. C'est incroyable. Ouais. On se rend compte que finalement c'est réel c'est à dire que ce bad buzz il est mérité euh, c'est même une honte et je pense que konami ils le sentent ils découlent ils le voient et ça et ils aiment pas ouais, franchement la vérité au fur et à mesure de ces deux dernières années je pense que le cheminement l'histoire commence déjà avec l'annonce d'une version update de pes 2021 à ce moment-là, déjà, bon, les gens ne sont pas contents, mais tout le mmh. monde comprend un peu la volonté. Tu sais, tu as le Messi photoréaliste qui calme un peu les ardeurs de la communauté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, on n'a pas eu de news. Et quand les news sont arrivées, c'était que des news, tu vois, d'un me... mec un peu fébrile, entre guillemets, tu vois. C'est comme si tu attends des ouais. nouvelles d'un gars et le mec, tu sais, il a la voix un peu qui il bégaye un peu. Il n'est pas est pas. Il est pas ouais, tu lui demandes qui te rende ton jeu, que tu lui la... as prêté bêta est arrivée. la bêta est arrivée on a eu ce trailer très compliqué On a mmh. eu tous ces effets d'annonce et en fait, toutes les appréhensions qu'on a eues ont été confirmées au fur et à mesure des mois. À chaque fois, on avait une nouvelle, qui n'était pas bonne, une nouvelle, une nouvelle à chaque fois négative. Et finalement, quand le jeu est sorti, bah ouais, c'est comme un élève, en fait, toute l'année, il sèche les cours toute l'année, il révise pas. Il est là, il dit « t'inquiète, ça va le faire dans deux ans ». Sauf que gros, à un moment donné, il faut réviser. Tu vas pas attendre la dernière, la dernière minute. Ouais, ouais. Là, là, il passe sa soutenance devant tout le monde. Le 30, bah, gros, il n'est pas prêt. Il essaie de ouais. sortir des mots, il bégaye. Il a quelques souvenirs tu vois, d'avant, mais ça ne marche pas. La préparation n'a pas été optimale. Je pense qu'il aurait fallu encore une fois peut-être un an, un an et demi de plus. Pour sortir le jeu, à ce moment-là, le gars, ouais, il arrive devant l'auditoire, il arrive devant le jury, ah, il n'est pas prêt. Et forcément, quand tu n'es pas prêt, tu dis des dingueries, tu fais des bavures, et c'est exactement mmh. ce qu'on a eu en fait lors de la sortie. Les mecs ne sont pas prêts. Donnez-leur un an, un an et demi de plus, je ne pense pas qu'on qu aurait eu ce, ce bad buzz qui était retentissant, comme disait Joël. Hein. Ouais. C'est clair. Ouais, et, et du coup, bah, là, on en est donc à la sortie du jeu, le 30, catastrophe, les, les, le buzz, on en a parlé c'est horrible sauf que là on nous dit quand même que le jeu va sortir le 11 novembre on nous annonce la date de sortie du 11 novembre donc hum. on se dit tous que bah si finalement le jeu est bon le 11 novembre mais encore un espoir tu vois il y a encore un espoir bon <rire> sauf que patatras euh, début novembre on nous annonce finalement que le jeu est reporté au printemps 2022 donc même pas une date ouais ça et je pense que ça, ça a achevé tout le monde. Davos, ouais. Ouais, ouais. ce report-là, ah, j'étais dégoûté. Non, mais. Bah, ça. Bah, on, on va, je vais conclure, enfin, on va pas conclure, mais on va développer plus tard. Mais. Bah, allez, je, vais, je vais en briller. Mais, bah, en vrai, en, fait, en, en fait, le problème, c'est que Konami, tu as l'impression qu'ils pensent que leur seul rival, enfin, rival, c'est FIFA, ou... Euh, maintenant, tu es confronté à tout type de jeu. jeux. Après, peut-être, on va te avancer dans le débat. Mais pour moi, ils vont pas s'en sortir. Tant qu'ils font pas une méga hyper révolution, ce sera le troisième. Pas... Ce sera le troisième. Okay. Euh... Tu, je... tu vois, je savais que j'allais trop vite. <rire> <rire> c'est super important, mais t'as raison, t'as raison. Mais là, ouais, ouais, je dirais même plus que toi. J'ai as l'impression qu'ils pensent qu'ils sont encore, euh... qu'ils sont tout seuls en fait, qu'ils n'ont pas de concurrents mmh. donc ils peuvent prendre leur temps, qu'ils peuvent attendre six mois. Mais, mais non, malheureusement. Euh... Non, aujourd'hui, donc aujourd'hui, le, on en est où Aujourd'hui, on a toujours cette espèce de démo qui est un petit peu améliorée par rapport à sa sortie, mais qui, pour moi, ne reste pas jouable, ou en tout cas qui n'est pas agréable à jouer, notamment à cause de la défense, mais ça aussi, on va en parler. Oui, ouais, surtout la défense. On va maintenant parler exactement de ce qu'est le jeu aujourd'hui, et notamment, on va rentrer dans le débat. Du gameplay, puisqu'il y en a quand même qui aiment bien ce gameplay et il faut accepter qu'il y en a qui aiment bien. Mais ici, on est quand il même. En... Il faut arrêter l'alcool avant de jouer, les mecs. En fait. Ici, on est quand même quatre à être quand même des experts de jeux de foot. On peut, on peut dire experts maintenant. Hein. Et, oui, euh, je suis et... un expert. Oui. et voilà, et donc on va donner notre avis sur sur ce gameplay. Euh, déjà, est-ce que vous, vous aimez Est-ce que vous arrivez à prendre du plaisir sur ce gameplay Non. Non. Alors moi ouais. Vas-y vas-y vas-y. Ouais, alors commencer. moi ouais. Mais attends attends. À Déjà dos. digis oui non et après Davos on... tu te mettras dans la sauce. Toi t'as dit oui. Da... Joël t'as dit non. Bah, non. Il découle. Oui mais. Bah, non, oui mais. Pas du tout. Moi. moi pas du tout non plus. alors Davos. À toi. Alors en gros le jeu en fait depuis la mise à jour il y a un petit il y a un petit feeling PES qui est revenu parce qu'ils ont accéléré le rythme en fait. Les pas sont un peu plus rapides. Euh, etc. Bon, on peut refaser en fait, ce qu'on pouvait pas avant, avant la mise à jour en fait. On pouvait pas faire de phase comme on faisait sur PES, enchaîner les 1-2 les, euh, les dans l'axe et tout ça, bref, ce aime ce qu'on aime dans le PES tu vois. Le problème, c'est défensivement en fait. C est, c est, c est, en fait c'est indéfendable. Non. Et du coup tu t'amuses pendant, pendant quoi Pendant 2-3 matchs en fait, pendant une heure, je stream une fois par semaine du football, pendant une heure je m'amuse, je mets des beaux buts, on rigole et tout, mais après au bout d'une heure quoi, c'est mort quoi. En fait tu... C'est un joueur... Hein. Déjà, il n'y a rien à faire déjà. Il n'y a pas de défi. Il n'y a rien. Et bah tu bah, t'ennuies tu rapidement, quoi. C'est bien. C'est bien, bien que tu... Non, mais c'est bien que tu parles ah, aussi ouais, que tu vraiment, du gameplay. Euh... Parce que tu as raison. Un jeu vidéo, c'est pas que ouais, du bah gameplay. Ouais. Aujourd'hui, ouais. euh, c'est plus une... Alors attention, parce que moi, je voudrais quand même remettre quelque chose euh, à, à plat ce soir. Il y a plein de gens qui ouais. disent, non, euh, vous avez pas le droit de critiquer le jeu, c'est qu'une démo. Non, non, les gars. Konami n'a jamais non, dit que c'était qui... une démo. Il est là le problème. Voilà. Ils ont toujours dit que c'était. Il est là le problème. Ils ont toujours dit que c'était le jeu. Voilà. Et en quoi Et même au niveau du gameplay. Encore aujourd'hui, c'est pas c'est pas une démo. Mais comment comment des gens peuvent. Quelqu'un de censé peut dire quelque chose comme ça Ils sont malades. Est-ce que est-ce que les joueurs de FIFA Vraiment d'un joueur de FIFA, est-ce qu'il accepterait de jouer six mois avec ses équipes Mais ça va jamais. Moi, c'est inconcevable d'accepter que tu es un jeu une, en plus une oui. grosse licence comme PES oui. qui, a, qui a vendu des, des millions de copies ils t'ont dit ouais on a mis deux ans pour faire un jeu ultime et pendant attends le jeu sorti quoi en novembre ça fait un mois tu as huit équipes tu as quatre défis comme si tu étais un vulgaire jeu mobile mais attends parce que, que c'est super intéressant c'est euh, super intéressant ce que dit Joël parce que il est cool on en parle souvent tous les deux ils ont, oui. ils ont quand même la chance Konami on va parler de Konami d'avoir des mecs qui les soutiennent et qui les aiment. Il y a très très peu d'éditeurs, je ne parle pas du jeu, je parle de l'éditeur. Ouais. Tu as des pros Konami, c'est-à-dire que les mecs pro PES, pro Konami. C'est grâce à ça que, il n'y a qu'eux qui peuvent se raccrocher là. Comment on peut expliquer ça bah, Honnêtement, même ça, je pense que même les grands aficionados de la communauté, les... vraiment même les facemakers, les mecs qui font des kits, qui te modent le jeu, etc. Les gros fans de PES, je pense qu'une grande majorité a été déçue. Tu mais peux oui. toujours trouver des personnes qui aiment le jeu, mais je pense que la plupart étaient déçus. Euh, honnêtement, les US, euh, enfin live football, euh, le problème c'est que il y a eu des améliorations. Je suis d'accord avec, avec Davos quand il te dit que tu peux phaser, c'est un peu mieux depuis la dernière match. La grande problématique c'est que imagine, imagine que toi depuis des années, moi en fait c'est ma définition et c'est pour ça que je te dis non, pas du tout. Pour moi le jeu, le, le jeu est très mauvais tout simplement. Parce que en fait, t'attends deux ans. Mais nous, on n'attend pas deux ans, frérot. Joël, oui. Davos, on n'attend pas, mais on pas a tant du de l'Europe. Depuis 2S 2019, Non, mais il ça... y, y a des mecs qui vivent, enfin entre guillemets, qui vivent du jeu. Il y a des gens qui ont besoin de faire de la compétition. Il y a des mecs qui ont besoin de faire de la création de contenu. Il y en a qui ont besoin de, ouais. de streamer le jeu. Mmh. Des vidéos YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire Il faut pauvre six équipes mais les gens, on va oublier <rire> votre jeu. Mais c'est vrai mais Joël, tu, problème, tu sais que tu, ce que tu dis, d'ailleurs, j'en ai mmh. pas parlé, mais je pense que c'est obligatoire d'en parler, c'est que comme ouais. tu dis, bah toi, la, ta structure, ça l'a met en difficulté, mais il y a pire J'en ai parlé en vidéo cette semaine, il y a le Bayern Munich qui l'a clairement dit, qui est très inquiet, et la Serie A, Serie B, qui sont très inquiets, parce qu'aucune visibilité sur leur jeu, qui sont en partenariat exclusif. Oui. Nous, Monaco, on n'a a... pas de partenariat exclusif, donc heureusement... Ouais. Tu vois, nos joueurs FIFA, encore cette semaine, ils ont pu faire quelque chose, mais on aurait quoi, ouais. le pauvre Bah, Walid, il ferait quoi On aurait que lui, euh, notre structure e-sport a fait quoi bah, Non, mais, mais est, il est là le problème Regarde, Walid, le pauvre, qu'est-ce qu'il. À part voilà, faire quelques matchs sur PS, il va faire quoi Il va aller jouer oui. à. à, à, à, à, à non, le jeu où tu sautes, là Sinon, il n'y a rien à faire. Fall Guys y a ouais. peu, tu peux... ouais. Fall guys, voilà, il peut jouer qu'à y a Fall Guys. <rire> le jeu, le jeu Il n'y a rien à voir sur PES actuellement. Là, Clairement. Fait. Clairement. Et, Et là, -on, a même ça là ça un... il a totalement changé est... dans le printemps. Et d'ailleurs, sur la chaîne S euh... Esports, mais en termes d'esport, qu'est-ce que tu. C'est quoi l'avenir C'est ça le truc. C'est quoi l'avenir Parce qu'au bout d'un moment, il y a des équipes qui vont se désister. Je te dis n'importe quoi. Des équipes elles vont dire, écoutez, moi je paye des joueurs e je ne peux pas les garder. Et bon, on les fait partir. T'as discuté comme la Juventus. TV euh, au printemps. Il y a plein d'équipes qui, qui vont se retrouver sans joueur. La compétition, tu vas la faire avec qui Bah oui, d'ailleurs… C'est ce que je veux dire, c'est le risque. D'ailleurs, euh, découle mmh. le jeu sort au printemps 2022 sans nous donner de date. On va pas être des génies les gars, on sait très bien que s'ils le sortent avant la nouvelle saison, c'est parce qu'ils ont des contrats de partenariat et qu'ils sont obligés de sortir un jeu euh, cette saison. Ouais. Il on, ah ben, on est d'accord. Je veux dire, c'est on... logique. En fait. ouais, euh, ouais. C'est logique. Après, je pense qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants des différents contrats, des partenaires qui, des oui. clubs, économie. Après, je rejoins ce que dit Joël. C'est vrai que, en vrai, tu as, as tout un écosystème qui est en train d'évoluer. Esport et au-delà de l'e-sport, tu as du mainstream aussi. Tu as du YouTube, tu as de la création, tu as du Twitch, tu as plein d'acteurs finalement. Et au-delà même, au même des acteurs, tu as aussi des fans qui attendent le jeu et forcément. Quand tu as de l'attente, c'est jamais bon parce que tu vas voir ailleurs. C'est comme voilà, tu es en couple ou je sais pas quoi. Pendant des mois, tu sais, euh, je sais pas, pendant des années, pendant des mois, il y a... Un, voilà, forcément, euh, les gens, tu ne peux, bah, peux pas les empêcher de faire autre chose ou quoi. La problématique, honnêtement, c'est que printemps, c'est long. Bon, là, déjà, on a avancé. On est déjà en décembre. Ouais. Mais oui, c'est long. C'est long pour, pour les structures, etc. Après, bon normalement printemps c'est quoi le printemps c'est quoi mars avril c'est hein euh, entre mars et juin hein entre, entre mars et juin j'espère hein moi j'espère de tout cœur, euh, à l'instar d'un pes 14 de la grosse match pes 14 je crois que c'était mars avril j'espère ouais, voilà, on plutôt, va en parler justement, justement. Ouais, mais tu mais fais même le, en, en termes de timing le, sort, le sortir au printemps ça n'a aucun sens alors il a plus saison il commence à faire beau les gens vont sortir en vacances Ex Moi, il y a le fond de, de trucs pas connerants que je trouve dans la... Comme de, de, de, de Konami, par il et, jo et Joël, vous, ouais. du coup, vous tendez la perche pour, pour continuer sur le deuxième sujet de ce débat, qui ouais. va être tout simplement, est-ce qu'il y a de l'espoir Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir Et vous noterez qu'on a choisi, avec Idékoon, de mettre un point d'interrogation. Ça veut dire que... Pour nous, bah, c'est pas évident. Ça veut dire que vous pouvez très bien dire non, il y a pas de motif d'espoir, ouais. Et juste, re je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Quinton. Et, et il a raison. Il y a aussi les, les créateurs de contenu, même si on n'était pas beaucoup. Euh, ça nous regardez, met, le... ça nous met dans, dans la panade, Monsieur Quinton. J'avais dit... parlé du frérot euh, Quinton. Ouais, je souvent ses vidéos. Au bout d'un moment, s'il se passe plus rien sur son jeu, qu'est-ce qu'il va faire des vidéos sur quoi ouais. Tu vois, de ce de je, te dire. Dire. je te parle même des, des, des, des streamers, des. Les streamers, les face makers, tout c'est qu'est-ce que tu le problème Il est là le problème de Konami, c'est qu'ils investissent pas sur leur de Konami, de PS en général parce que sur d'autres jeux ça se passe bien. Par exemple, sur Yu-Gi-Oh La com est bien, la com est bonne, la com est bonne. Il faut des tournois, des invitations. Il y a des mises à jour sur leur jeu. Il y a potentiellement un prochain jeu Yu-Gi-Oh qui va sortir. Dans l'ensemble, les gens sont satisfaits du jeu, mais sur PS, tu comprends pas pourquoi ça coince. La communication est nulle, on a des modes de jeu qui sont nuls, tu as des modes. Ça peu de mode, c'est compliqué. C'est. Oui, ouais, bah, bien sûr. Mais euh, oui, d'ailleurs, ouais, on ouais. parle aussi, on parle bien sûr aussi des, des kit makers, des face makers, de. Mm. Voilà, de, de, de nos amis Saipes, uh, de, de nos amis de PS Universe également. On pense à eux, hein, parce que. que... C'est. C'est Pré précisément tu... C'est sur ça où moi, après, je sais que. Moi, je ne le dis pas tout le tout temps, mais ceux qui me connaissent. J'en parle souvent. Pourquoi moi, je suis hypé que moi, parce... Et c'est pas de la pub, parce que je vois sur votre chaîne. Pourquoi je suis hypé par UFL Parce que eux, tu sens... Après, j'espère qu'ils vont garder cet état d'esprit-là. Tu sens qu'il y a une écoute envers la communauté. Attention, je vais aller pas une... loin du deuxième excès de vitesse du soir. Hein. Es Attention, mais y a... il, y a une... il y a une véritable écoute de la communauté. C'est super important, ça. C'est su... trop important. Et... Et je pense qu'il y a de grandes choses qui réussissent s'ils gardent ce cap-là. On va, le, on va, on va, ça garde, garde ça sous le coup, non, on en parle pas le la ah, partie. T'inquiète, ça arrive, ça arrive. Davos, je suis trop agité. Tiens, on va faire un petit tour encore une fois. Pour vous, est-ce qu'il y a des ouais. motifs d'espoir Davos, oui ou non non. non. Joël euh... oh, je, je... Oh, oui, parce qu'on sait jamais. À tout moment, il y a un mec, ils peuvent il peut virer un mec incompétent, en mettre deux, trois bons. Et Mais là, Mais en l'état, c'est compliqué, faut il faut qu'il se réveille. Il est Ouais, Moi, je pense qu'il y a des motifs d'espoir. Ah, bah, moi, c'est dur hein, parce qu'on est quand même amoureux de cette licence. De dire non, c'est cruel, mais euh, franchement, moi, j'ai envie de dire non pour la console parce que je suis persuadé que maintenant, voilà, pareil. maintenant je suis persuadé que leur choix est fait. Je réponds juste à, à Guada. Deux minutes. Euh, Guada, ouais, on a parlé du gameplay. On a dit que au niveau euh, offensif, c'est pas mal mais au niveau défensif c'est catastrophique il n'y a rien à en tirer Et que ça suffit c'est zéro au niveau Et du coup c'est un c'est un jouable. voilà. Ouais, c'est difficile ouais, juste pour finir Luthor, excuse-moi je rebondis c'est difficile d'analyser en fait ce gameplay c'est-à-dire que à partir du moment où tu peux pas défendre pour moi le jeu de, de foot devient obsolète c'est-à-dire pour non. moi la défense c'est la base c'est mm -hmm. ce qui c'est ce qui fait ton jeu c'est ce qui fait que ton jeu est, est bon si tu as une mauvaise défense pour moi en fait bah je ne peux pas en fait je peux pas me relancer j'arrive pas à défendre c'est quand là, même la, la base du lutter, football en plus Luthor, Luthor, il est claqué, il est pas claqué, mais ah, il est moyen, on va dire, tu vois. Si, si, si, mais deuxième taille, frérot, non. Mais en vérité, il a gardé la balle dans ma surface ouais, on pendant a fait un je ne sais pas combien de temps. Et il a fini par un but, J'arrivais pas à lui prendre la balle. Le mec m'a dit, ouais, mais... c'est pas défendre. Bah, je sais jouer à PES quand même, ça je joue le. Eh mecs oui. du gosse, Ça pour niveau, moi, c'est la pire excuse. pas prendre la balle à Luthor, tu vois, je me dis, il y a un problème. Déjà que ce soit possible de faire ça, c'est chaud, mais qu'en plus des mecs, Déjà, même si tu sais pas défendre, normalement, c'est impossible. Essaye sur un, ouais. un PES 19, 20, 21, FIFA, tout ce que tu veux. C'est impossible sorti. de y rester la moitié d'une ouais. mi-temps dans une surface avec un joueur, juste à faire des gauches-droites. Ouais. C'est impossible. Même impossible. si tu... ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de, a pas de ouais, question voilà, de pas maîtrise. Ou... Ça, c'est des bêtises pour moi. C'est ça. En tout cas, voilà, pour, pour clore un peu ce truc-là de gameplay, God. Du coup, Donc... voilà, des motifs d'espoir. Alors, bah, Davos, toi, quels sont pour toi tes motifs d'espoir bah, en fait pour moi c'est pour la, bah comme toujours, la communauté, euh, les fans quoi en fait, peut-être T'as pas d'espoir, de... arrête <rire> Non mais moi j'ai, moi pour moi c'est mort, ils vont partir sur le mobile, au bout voilà, le ça va être console mobile pendant quelques mois, années, après ça va couper, ils vont partir, ils vont mettre ça sous le tapis et voilà, je pense que ça va être ça, mais les fans, ils, ils peuvent, si le jeu, le gameplay il est bon, au moins, parce que les modes de jeu, moi je me fais pas de, je me fais pas d'idées, les modes de jeu et tout, la communication ça va rester pareil, c'est pareil depuis 150 ans, ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Et euh, bah, si le gameplay il est bien, bah, bah, les fans vont continuer à jouer, mais leur, euh, le grand public, c'est mort. Le grand non, public, c'est mort. C'est ah, encore plus public mort, mort qu'avant, en fait. Le grand là, public, c'est impossible. Avec UFL qui arrive avant, en plus. Pas trop vite. Je pense qu'il va arriver avant mars. Pas trop vite. Je pense qu'il va arriver. Ah non, mais voilà. Et. Ah voilà, quoi. Enfin Pour moi, c'est mort. Joël si oui. FIFA passe en free to play aussi. Joël, tiens, si t'avais. Je, je vais encore te poser une autre question parce qu'en fait, on est plus ou moins tous d'accord avec Davos. Même si moi, je devais mettre de l'argent, je parierais que dans une ou deux saisons, il y aura, plus, il y aura même plus de jeux sur console. Ouais, J'espère me tromper. Hein. mais de euh, sur console Ouh, t'es un peu, peu rapide. De football toi. je parle d'e-football. Hein. Ah, oui. ah oui, je parle d'e-football. Ouais, non. Je... Ah, peut-être. Peut -être, peut -être. Oh si, mec, il y a trop d'indices. En tout cas, c'est tous les, tous les ouais. signaux. Après, j'espère vraiment me tromper. Mais Joël, toi, si tu avais aujourd'hui, voilà, on vient de chercher, tu prends les rênes de eFootball, football Qu'est-ce ouais. que tu changes pour, pour justement que le jeu se relève Parce que là, c'est le débat. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, tu vois In-game in Tout, tu sais pas, bah, tout. tout okay. as, tout as les changé, clés en main In-game, je te fais une refonte graphique du jeu. Parce que euh, les scoreboards, le jeu, tout ça, tu as l'impression que tu es sur un vieux téléphone Alcatel euh, de 2004. C'est pas possible. Quand tu vas sur FIFA, tu vois des images de Mbappé euh, en 3D, un, un très beau fond, des feux d'artifice. Tu mode, tu lances le mode Ligue des Champions, tu vois des tifos. Ça a l'air de rien, mais ça fait, c'est un tout. Tu joues le mode Volta. Le mode Volta, c'est pas un jeu qui est énormément joué. Un mode de jeu qui n'est pas l'air vraiment joué. Mais tu joues, les mecs marque un but, il fait un snap. Tu... T'es dans une... T'as une immersion, tu joues à PES, t'as juste ton truc qui charge. Ils ont voulu, bon, faire deux, trois trucs. Euh, au début, c'était dans les vestiaires sur les... Non, mais il y a y rien. Maillots, y a rien, les couleurs bleu-jaune, ça, ça rime à rien, c'est moche. Déjà, tu fais un effort de présentation. Tu fais ouais, un effort ouais. de présentation. Je te dis pas de faire un truc limite. Moi, si je t'ai eu, j'aurais copié un peu ce que fait FIFA dans un premier temps. Et ensuite, comme ils avaient fait FIFA. FIFA au début, ils avaient fait leur truc, ça marchait pas. Pour essayer de, de, de devenir meilleur, ils ont commencé à copier ce que faisait PES, c'est-à-dire dans les touches, les accélérations, les trucs, puis derrière, ils ont fait leurs trucs. Mais je vais peut-être dire Bef, une dinguerie, ouais. hein, mais est-ce que ouais. euh, ces est est couleurs bizarres... Enfin, euh, on est tous d'accord pour dire que la direction artistique, elle est bizarre quand même. Euh... Est-ce que... Elle est horrible ah, non, mais attends, ouais, Ils ont réussi à faire pire qu'avant. Attends, les gars, incroyable. je vais peut-être dire, peut dire un truc, je vais peut-être me faire euh, insulter, mais est-ce que ce n'est pas les goûts euh, japonais je sais pas. Peut-être que là-bas bon. oui, tu euh, ça super. Il y a quoi d'autre comme ouais. jeu japonais Ah non, c'est pas c'est pas vrai parce que regarde oh, PES a oh, eu de très très beaux menus par le passé. Je sais pas si tu te rappelles du menu oh, PES le... le 16 aussi PES... il était beau. Rien que le PES 3 à l'époque avec les petits trucs, avec le petit bonhomme qui courait sur le côté, qui faisait un peu futuriste, c'était lourd, a eu des trucs il y a eu des trucs, très bien du très bonne chose. PES6, avec les petits trucs. Les... Il y a eu pas de bonnes choses par le passé. une très bonne chose par le passé. C'est juste qu'au les mecs se sont dit, bon, euh, on va faire euh, du minimaliste. C'est de la merde. Et, Et après... Oui, excuse-moi. Non, non, excuse-moi, excuse-moi, je voulais pas te couper. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, je réfléchissais à ce que tu as dit. Il découle. Tu as vu, le, le premier truc que Joali change, c'est pas le gameplay, c'est... C'est le côté, euh, ce, que toi, bon, tu, ben, je... ce que toi, tu nous tu nous vends hein, à chaque fois, c'est l'expérience en ah, fait. Ah oui, complètement. Parce que oh, quand, quand je… je... Ouais, ouais Joël, vas-y, je t'en prie. Non, je sais, parce qu'à chaque fois, moi, quand je stream PES, la première chose que les gens me disent « Oh, mais c'est moche, oh, mais c'est moche, oh, mais c'est moche, oh, mais c'est moche, c'est le truc. » Mais ils ont raison, ils ont, ils ont ouais, raison ouais. On, est dans une... on est dans une… Ouais, vous le savez mieux que moi, on est dans une société où l'image, ça compte. Ben ça oui. compte ça compte énormément donc mais c'est pas juste avec des beaux menus que tu vas faire un bon jeu non mais, mais tu as ça raison compte. parce que nous en tant que en tant que fan en fait on, on, on va on va on veut juste parler du gameplay mais en fait pour ouais. moi on est on est pour moi on est on est vraiment plus à la page on est à des années lumière de retard oui. c'est à dire qu'aujourd'hui mais, le un... mais oui mais le gameplay c'est important mais ça ça suffit oui. pas du tout pas du tout, il y a mais... tellement de retard sur cet eFootball, s'il n'y avait que le gameplay encore, mais en plus c'était avant, c'était le point fort de PES, et pour moi ils ne l'ont même plus, parce qu'aujourd'hui le gameplay n'est pas bon. Ah, non, ils ont plus. Donc en plus, plus ils ont tous les retards qu'ils avaient avant, mais en plus ils n'ont même plus le gameplay, c'est en ça que je me dis, là c'est compliqué, vas-y Joël. Après le gameplay, faut essayer. je pense que le gameplay faudrait essayer de le rendre un peu plus fluide, parce que malheureusement... Toi tu as est... joué pas mal ah. ou pas, t y, t y, dis la vérité. J'ai joué au début après j'ai arrêté. Mais malheureusement, on est arrivé à un moment où FIFA est la référence. Le, Le joueur a beau être critiqué, il reste vrai, la référence. Il ne faut pas hésiter, pour moi, Konami, essayer de reprendre oh. pas mal d'éléments euh, in-game de FIFA. C'est-à-dire <rire> les, les fans de les PS, joueurs un qui... peu plus, Un peu plus euh, de FIFA. Rendre les joueurs un peu plus, flu plus fluides. Parce que très... les joueurs sont très rigides. Tu vois, tu as l'impression que même quand tu as Paolo Dibala, que tu as Olivier, tu contrôles Olivier Giroud parce qu'il met un peu de temps pour... On est sur Tout cette lutte, tu vois L'immersion, l'immersion in-game. Quand tu joues à FIFA, des fois, tu vois des beaux tifous en truc, tu vois. Moi, j'avais regardé la vidéo de M. Quinton, qui avait dit « ça a l'air con, vous allez rigoler », mais je vous jure qu'il a compris le truc. Il avait fait un espèce de manifeste, en gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il avait recensé toutes les bonnes idées à avoir dans le jeu. dossier communautaire. Le communautaire. Ça me fait mal au cœur. Il avait donné ses idées spanger jusqu'à hier moment il avait dit « ah bah, admettons, euh, je te dis n'importe quoi, un match sur mille, un chien envahit le terrain. Oui, je me rappelle très bien. Mais, vous vous rendez compte du truc Mais il, pour moi, il a raison. Il a raison. L'immersion, PES n'a pas d'immersion. n'a pas dit Les commentaires. Les commentaires. Je vous jure que, pour le jeu de soccer, tu fais euh, PES, euh, enfin, il le football maintenant. Tu fais 5 matchs. En cinq matchs, tu, connais, tu peux connaître 100% des phrases dites par Darren Tulet. C'est pas ça, normal, a... t'as pas l'immersion, t'as pas l'immersion, alors que FIFA s'en sort mieux, alors dites-vous, sur FIFA 21, FIFA s'en sort mieux alors qu'ils ont gardé les commentaires de la saison dernière et ils ont retiré Pierre Ménès, vous vous, -vous. Vous, les... vous vous rendez compte, vous rendez compte de la dinguerie où, dans laquelle on est, les mecs arrivent à faire des meilleurs commentaires alors qu'ils ont retiré un mec, c'est-à-dire qu'ils ont dû retirer des phrases et les... Ouais. les phrases sont beaucoup plus variées que celles qu'on a dans le promotion soccer. C'est un truc de fou, ce genre de truc. C'est je salue ces juste Durandil, on en parlait tout à l'heure. Euh, de... Merci Durandil oh, pour tous ces contenus ouais, euh, que je vous ajoute. Et, et au-delà de ça, ouais, on bah... va quitter le gameplay. Tu joues à PES, tu fais quoi Tu joues à MyClub, mais t'as pas de compétition. Au mais moment, attends, attends est... Joël, parce oui, tu... que là, tu ouais. parles de MyClub, mais là, ça n'existe plus. Je te parle d'aujourd'hui. là. Bah, même pas, mec. Mais... Bah oui, non, on là, les as matchs. plus MyClub. Bah, t'as des défis. Ah si, t'as des défis, pardon. T'as des défis. Bah, mais il faut son nom. deux matchs. C'est honte oh, vous, vous n'êtes jamais des... content, les gars Moi, on m'a dit ça mais... Oh, vous n'êtes euh... jamais euh... content Regarde. Mais non, mais ça, excuse-moi, les mecs qui t'ont dit ça, je parie qu'ils ont plus de 30 ans. Ouais, je pense que t'es gentil. Voilà. Oh Oh, le non, mais... non, parce que moi, je veux dire un truc. <rire> là, après, moi, ils peuvent me tirer dessus, je m'en fous. Là, des trucs aussi, quand tu regardes Twitter, tu regardes les réseaux, le problème, c'est que PES aussi, il y a beaucoup de conservateurs. On est au 21 e siècle. Il faut du contenu online. Si tu veux que ton truc marche, il faut de l'online. Pourquoi, Pourquoi FIFA marche C'est ça tout le monde le critique. Ce soir, tu vas voir Domingo, tu vas voir Jiraya faire du club pro. Nous, on peut pas. Nous, on peut pas. Sur PES, on peut pas. On fait des 3v3, mais ça, ça c'est limité. Des 3v3, on fait, même plus, on fait même plus. et puis, v p... Ouais, et on, on, Je te plus, rappelle on qu'ils ont retiré, le... Ils ont retiré et... tout ça. Oh bah non, bon, on n'a même pas joué ouais. contre un ami, sur Efootball. On n'a plus rien. Ah, tu... On n'a plus rien sur le jeu. On n'a plus rien. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Et moi, euh, bah oui, oui, oui, Mais tu sais quoi On va, on va continuer à être conservateurs parce que nous, on est des vieux, tu vois. Non. Vrai... <rire> si, si, Davos. Là, ouais. on... non, mais là, on va parler ouais. clairement, tu vois, parce que là, y a... ouais, ouais, ouais. là, il y a des mecs sur PS, ils, ils, ils, ils vont, bég... ils bégayent, tu vois. Ils veulent qu'on parle de gameplay, Davos. On va parler de gameplay. Oui, parlons de gameplay. On va parler précisément de gameplay. Qu'est-ce qui ne va pas ouais. Et après, Edekun, tu vas aussi donner ton avis, même si on en a un petit peu parlé. Mais ouais. voilà, on va être précis. Qu'est-ce qui ne va pas ouais. défensivement, déjà, précisément ouais. C'est-à-dire que tu peux nous parler des touches, tu peux nous parler de tout. -il ah mais il y a tout qui ne va pas, en fait. C'est pas maniable. Ils se prennent trois piges pour bouger. Si, ton, si le, le joueur adverse réussit à prendre de la vitesse avant toi, c'est mort. Tu ne peux plus défendre. À part s'il lui-même fonce dans le, sur le défenseur. Mais toi-même, tu, tu peux pas lui prendre la balle, en fait. En plus, ils ont nerf le L2, déjà que c'était bizarre. Ils ont encore en nerf le L2, j'ai l'impression qu'il ne plus à rien, du coup, bah en fait... Ouais, bah, j'ai entendu défendre, ça en aussi, j'ai entendu ça. Mbappé, il court tout droit, c'est mort, c'est fini, tu peux plus rien faire. T'as des touches en moins, tu peux plus défendre avec un deuxième défenseur. Mais ça, c'est quand même grave, quand même, te rends compte Il euh... y a aussi un truc... Ouais, ouais vas-y, vas-y, vas non, non, non, non, non, je... Et il y a un truc, c'est le, le changement de curseur, en fait. Je trouve ça lunaire que. On est retourné à l'âge, je crois, sur PS3, sur PS 2010, je crois. Exactement. Parce qu on qu'on ne pas changer avec le. Enfin, on peut euh, changer maintenant tu... avec le. Attends, je vois. On je peut vois. changer avec le joystick. Mais genre, on ne peut pas choisir le joueur qu'on veut. Tu vois, il découle là, parce que je sais qu'il découle là. C'est les deux trucs qui. Peut-être qu'il le, le Je suis désolé. C'est une avancée majeure, le changement de curseur. C'est bah un oui. gars de ouf pour ta défense. Ça Et a les, tout changé. dans les jeux de football. La lecture du joueur, tu peux plus rien faire. Là, là, tu prends le joueur qui est juste autour du porteur du ballon. Ça... Mais moi, je Exactement. C'est tous les déjà. deux plus proches du J'anticipe déjà le deuxième, le troisième rideau qui va arriver après. Tu vois, J'anticipe ouais. déjà son grand L1 triangle. J'anticipe l'appel de son latéral que j'ai grillé sur le radar. Il y a plein de choses, en fait, qui... Je comprends je pas en plus. fait le délire, tu vois. Honnêtement, le changement de tout ça, les mecs qui me disent Ouais, c'est euh, une bonne idée. Bah, en fait, remettons PES4 et PES5, tu vois. Ouais, je qui trouve, ça pas, le bon trouve ça bien Tu trouves ça bien Je vous bah, j'ai vu des mecs qui me disent Ouais, ça, tend, ça ça, augmente entre guillemets la difficulté. Bah, non, en fait. Non, ils ont, ont, ont quel il âge. âge Mais tu, peux, tu veux me dire leur âge, s'il te plaît, ceux qui ont dit ça Bah, on vous déconne. Non, mais c'est. C'est toujours les anciens. Ouais, mais le problème, c'est enfin, pas un problème en soi, c'est juste une réalité, un constat, un, on va dire, qui, qui, qui est net. C'est que la commu PES a un certain âge, tu vois. C'est ça. On est... Est pas proche des, des 16 ou 18 ans, tu vois. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que tu as plein de mecs qui sont encore, tu sais, en, en mode à l'ancienne. Et, et le truc du changement de curseur, en fait, moi, j'arrive pas à comprendre. La dernière fois, ça peut tout Au, au du début, plus tu plus vois plus les plus premiers matchs, j'essayais, j'arrivais pas. Je me dis, mais comment je défends Parce qu'en ouais. fait, ok, tu peux prendre le curseur du mec qui est autour euh, de, les deux mecs autour, je crois, du porteur ballon. Ouais. Euh, mais mais gros, euh, mais je m'en fous en fait des deux mecs. Je veux prendre l'autre mec. Je l'ai mmh, vu mmh. ton action. En fait, ouais, tu pas, tu changement d'aile, tu peux pas Changement d'aile, salam. Je ne peux plus rien faire. Du coup, où est le skill du jeu de football Où est cette maîtrise qu'on qu a tant kiffé sur PES Pour moi, en fait, ce qui a toujours fait la différence entre un PES et un FIFA et ce qui a même conditionné mon amour et mon affect pour cette licence, c'est la maîtrise. Exactement. C'est-à-dire ouais, que je ouais, maîtrise ouais. tous les aspects de mon gameplay à 90 à peu près. Et C'est génial pour, une, pour, une, pour un jeu de foot, tu vois. Et là, moi, j'arrive pas à comprendre sur ce point-là qu'on puisse adhérer par à moi, ça. Pour moi, c'est lunaire, tu attends, vois. Attends, parce que là. Pour moi, c'est le pire truc du jeu. durand moi. deal je ne sais pas si vous avez vu, il a mis. Vu comment c'est parti depuis les dernières annonces, ça ne sert à rien de s'entraîner ou d'essayer d'apprendre la, la version de gameplay actuelle. Ouais. En gros, il dit que ouais, oui. pour lui. Attention, là, ça n'engage que lui. Il dit que pour lui, il changerait le gameplay. Alors, j'espère. Ouais. Moi, personnellement, j'espère ouais, qu'ils oui. vont changer le gameplay. Mais par contre. Mais... Attends, attends. Parce que par contre, ouais. les gars, là, je vais peut-être être méchant. Mais. S'il change de gameplay, j'attends au tournant ceux qui nous disent que le gameplay actuel, il est bien. Parce que ça voudrait dire que même l'éditeur, il trouve que son gameplay, il n'est pas bon. Là, ça veut quand il même, même dire... de... euh, de... euh, Oui, ouais, mais après, de... attention, parce que honnêtement moi, je suis d'accord avec Durandil. Euh, on va dire, dans... enfin je suis, je suis globalement d'accord, mais surtout, le, la nuance que j'apporterais, c'est que finalement, euh, le gameplay, Luthor, il est influé par tous ces éléments je pense pas que le jeu sera dénaturé qu'on aura des sensations complètement étrangères, mais je pense que tu vois, par exemple, le curseur, tu le remets bien. Euh, franchement, remettons le carré-croix, s'il vous plaît. Il n'y a aucun sens. Ça met son air. Mais tu quel tu vois, intérêt R2, tu crois. Crois. Quel bah, intérêt en... Franchement, je sais pas. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Mais ça, et ça, c'est impossible. En fait, je pense que si tu retravailles ta défense, si tu retravailles ton équilibre, que voilà, tu gardes cette base de gameplay que tu mets un peu plus de vivacité, un peu plus de fluidité au niveau, euh, au niveau des contrôles de balles, au niveau du toucher de balles, etc. Bah oui, ton gameplay, forcément... Euh, bah, ce qui va en découler c'est que ton gameplay va changer mm. mais ton cœur et ton ADN je pense qu'on l'a Exactement. Est là, ouais Après, pour l'expansion peut être bien. Hein. Joël, en vrai, en vrai le cœur le cœur, le cool. cœur ouais. enfin le vas-y. Vas-y vas non non vas-y vas-y vas tu commencé En les vrai les... le moi le e-football ressemble beaucoup à PES, en fait. Bah oui, c'est normal, ouais, c'est a... c'est le même enfin ouais, non mais c'est son... les mêmes ouais, choses c'est son enfant, c'est son enfant malfaisant. On va t'envoie tu masquer là. <rire> mais Je veux dire, il y a les mêmes bugs, et, et... par exemple les corners cheatés là, que je te faisais, Luthor, je sais bah pas oui. si tu t'en rappelles. ouais mais ils marchent encore. Ils sont toujours là, en fait. Bah, il faut juste non, remettre mais... les, ouais. les bons trucs, en fait. Mais bien sûr. Je mais ça, les, pourquoi. Skills, les skills, pareil. Pareil, oui. Davos, les skills, mais... c'est la même chose. Non, mais, mais même ça, même ça. attends, on est quand même tous d'accord pour dire que euh, c'est un PES euh, modifié, cassé, tout ce que vous voulez. Ouais. C'est un bébé ouais, PES qui est y y tombé à la suis Non, il n'a pas du tout totalement changé. Mais par contre, Joël... Si on te remettait sur cet e-football le même gameplay que PES 2019, qui est, je crois, un de tes préférés au niveau gameplay. C'est le meilleur en full-time, oui. Est-ce que pour autant, oh, ça serait oui. un bon jeu Non. Parce que, le pro... en fait, le truc, à l'époque de Evolution Soccer 2019, on était content parce qu'on avait un bon jeu entre les mains. Ouais. Le problème, il a ses limites. Tu ne peux, peux pas juste faire du bon jeu. Il faut que tu aies des choses à côté. Pour pas que tu t'ennuies. Une... Moi, à l'époque, quand je jouais à PES 2009, C'était parti en Corée. Euh... Corée, euh, états unis oui, je avec Kameto, Prime, ça. Énorme, ça. Kamel je, je lui dis, mais gros stream PES, moi, je fais de la... Pour quand même, je c'est un énorme streamer. Hein. Un énorme streamer hein. Il me dit, moi, je veux bien, mais ton jeu, je vais faire... Il n'y a... a rien, tu vois, je... il n'y a pas de club pro. Parce qu'à l'époque, ils avaient fait le club pro à la Tour Eiffel. Vous vous rendez compte Incroyable. crois, avaient... je me rappelle aussi un... Tour Eiffel. PES, ouais. tu peux pas en fait, tu vois là, ce que tu es en train de souligner, Joël, c'est le côté, justement, j'allais en parler tout à l'heure, Enfin, j'en ai, en en ai parlé vite fait. En fait, mm. rendez-vous compte, les gars, que finalement, tout le monde dit qu'on a eu deux ans d'attente. Moi, à titre personnel, je n'ai pas deux ans d'attente. Moi, pour moi, plus depuis plus. 2015, j'attends. Pourquoi Parce que pour okay. moi, PS 2015, depuis PES 2015, le jeu est revenu à des fondamentaux, à un hein, qu gameplay qui est appréciable, mm. à cet ADN PES qu'on sentait de plus en plus. J'ai pas kiffé PES 16, mais les 17, 18, 19 étaient pour moi des bons crus, notamment avec un 19 que j'ai vraiment aimé. Le truc, c'est que tout le monde attendait le step-up au niveau contenu. Tout le monde attendait le step-up niveau direct, direction artistique, niveau mmh. design, niveau ergonomie, niveau Ça. challenge, niveau tout ce que tu veux qu'on pète online, euh, du contenu, on voulait manger. On avait des bons aliments, mais il y avait quoi Une crevette super bonne, une seule crevette, frérot, dans ton assiette, tu ouais. ne peux pas être calé, tu vois. Exactement. Et le problème, c'est qu'avec ces deux ans, moi, honnêtement, la désillusion, elle est, même, elle est de me dire que, mais en fait, on a encore reculé. Oui, C'est-à-dire qu'on avait déjà un gameplay, ça, on l'a déjà un peu dénaturé avec le 20 et le 21, qui, à mon sens, ne sont pas les meilleurs trucs. Et en plus de ça, là, on en est encore aux discussions. Euh, oui, le gameplay, mais, mais on a l'impression de, de pas. Cap, tu vois, Je me dis, voilà. En fait, c'était comme non, en fait, fait ça, ça, tu prends les escalators, tu prends les escalators, mais à, en, en sens inverse. Et moi honnêtement les gars, le problème c'est même pas niveau gameplay. Le gameplay il revient. Ok, on a en mars, avril ou mai, le gameplay est mortel. Ok, let's go, c'est bien, mais après on sera dans les mêmes problématiques. Moi PS19 j'ai kiffé, mais au bout de deux mois j'en avais marre. Oui. Pourquoi Parce que je n'ai rien à faire. Je, je et puis attends, faire. parce que le pire. J'ai vu le mode de compétition en ligne, euh, ligue des Masters, ça fait bien longtemps que je n'y touche pas. Ouais, et c est c est en pire. fait c'est ça la problématique aujourd'hui. Je vais dire un truc qui est tellement logique que ça en est débile de dire ça. Mais PS mmh. 2019, c'était en 2019. Là, on est, on est trois ans plus tard. Trois ans plus tard, ça veut dire qu'on attend encore. encore on attend encore, encore plus haut que ce qu'on avait. Et on a, a C'est ça C'est pour ça que moi, je dis pour moi, est-ce qu'il va se relever Bah non, non. Et ouais. j'enchaîne avec notre troisième partie. Et là, vais là avant, où Jean... Juste avant du temps moi parce qu'en qu en fait, moi, j'avais dit oui en motif d'espoir. Oui, excuse-moi. Très bref parce que l'émission continue. En fait, pourquoi j'y crois malgré mes différentes réticences, comme vous le sentez depuis tout à l'heure et depuis des mois en vrai sur les réseaux En fait, le truc, c'est que PES, j'ai confiance en deux choses chez PES. J'ai confiance en, comment dire, en, leur, en leur retour, c'est-à-dire qu'avec PES 14, on avait eu une description parfaite d'un potentiel retour alors que c'était obscur. PES 2014 est pour moi, même en comptant eFootball parce que l'expérience m'avait traumatisé, le pire oh jeu de foot de l'humanité. Deux secondes d'abord. <rire> Moi, j'étais à des années-lumière de penser que PES reviendrait avec un PES 15 qui est un des meilleurs opus. PES 15 était équilibré entre l'attaque et la défense. Il y avait tout le temps des petits problèmes. Mais là, tu etc. parles de Mais... gameplay encore. Attends, laisse-moi finir du temps. Et, et le truc, c'est que je pense qu'en termes de gameplay, on aura justement de quoi... Euh, voilà, de quoi avoir de l'espoir parce qu'en fait, il y a déjà eu une situation catastrophique qui était pour PES 14. Et le, le deuxième truc, c'est que je sais que, et je ne te parle pas, tu vois, de, de la com, je ne te parle pas de tous les studios, enfin, de tous les secteurs, etc., com, design ou quoi, je te parle vraiment du gameplay, je sais que l'équipe de développement de PES, ce sont des génies. Je te parle vraiment des développeurs du jeu. Ils ont, ouais. ils ont réussi à nous faire ressentir des sensations de malade quand tu me parles d'un PES 19, d'un PES 15 ou même ah, des anciens PES les mecs sont forts, il y a des fois des animations de balles je me dis mais wesh en fait c'est juste qu'à chaque fois le moule il y a quelques petits soucis à droite à gauche maintenant en termes de gameplay moi je vous donne ma parole, vous pouvez clipper le jeu peut-être mis à la moitié de l'année prochaine ou à la fin d'année prochaine ça va être une tuerie au niveau du gameplay ma problématique maintenant elle est au niveau du contenu etc du c'est un petit espoir aussi. Donc, bah, est euh, vraiment il est bien. par il rapport au si gameplay, je pense que le gameplay de PES va, va, va être stylé, va être terrible, vraiment bien, mais pas maintenant. Et je pense qu'ils en sont capables et ils vont le faire. Maintenant, c'est tout le reste qui va pas suivre. Voilà, je Rajoute je vais pas mettre à ça. Mais il est là le problème, le... si tu peux faire le meilleur jeu, on est en 2021. On est au 21e siècle. Et quand les, les mecs de Konami, est-ce qu'ils vivent dans le monde dans lequel on vit Ils se rendent compte qu'il y a des jeux <rire> ultra mal développés comme Among Us qui ont qui ont buzzé juste grâce à la puissance des réseaux sociaux, des jeux bien comme bien. au bout d'un moment, il faut il faut vivre avec son temps, il y a League Master poubelle ou au pire tu fais une League Master online avec des Mais là, il... enfin ça T'as l'impression que c'est des mecs bloqués dans, dans l'ancien siècle, quoi. En fait, ouais, le problème, c'est toujours ça. Bah tiens, de toute façon, on est dans la troisième, partie, dans la la troisième partie, En fait, les gars, ouais, c'est que le gameplay, moi, je m'en fais pas. Moi, ce qui m'attriste mmh. et ce qui me chagrine, euh, entre guillemets, euh, le plus, c'est que je me dis que même si le gameplay revient, mais en fait, je, moi, à titre personnel, je vais être au même stade qu'à PES19 où bah, je me souviens du temps, quand tu es arrivé, je vois que tu faisais plus de contenu, il y avait mmh. une hype autour de PES19. Sophia... Moi, gros, au bout d'un mois, j'étais en mode écrit et blasé, quoi. Bah, j'étais là, je faisais mes remakes, mes petits contenus, <rire> mes skills ou quoi. Mais bah j'avais plus mon mode compétition en ligne. Je voyais un ouais. mode fut à côté qui est extraordinaire. Je jouais en club pro. J'ai toujours joué en club pro depuis ça fait des années que je joue à ce mode-là. Mais je n'ai rien à faire sur PES, tu vois. J'ai rien à faire dans le jeu. Et moi qui pensais, comme toi, Joel, comme toi, Luthor, mmh. ou Davos, quand ouais. on allait avoir du contenu, euh, que le 10v10 ou 11v11 le allait développer, 11. pas bah gros. Le Project 11. Ah ouais. ouais. Mais Encore une fausse rumeur de Luthor, ça le... Oh, ah, quel le con, confoiré. Non, non. <rire> ça, ça, ça a été <rire> expliqué. On était, on était tous morts d'erreur. Oui, c'est Mais... des maillots. C'est des maillots. <rire> euh... Mais du coup, parlons de la Je concurrence. Parce qu'on aurait fait ce débat il y a un an. On aurait dit la concurrence, c'est FIFA. FIFA, c'est quoi euh, ça, va en dé... ça va déplaire à beaucoup de monde. Mais malgré tout, c'est le jeu leader numéro 1 de football largement. Et bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment à des mecs dans le chat, mais c'est ce qui plaît à la majorité du monde. Et il ne faut pas dire que ceux qui aiment FIFA, c'est soit des débiles, soit des mecs qui connaissent rien au foot, parce que ça, moi, ça me rend fou. Le problème, c'est qu'en plus maintenant de ce mastodonte qui est FIFA, bah, il va y avoir un nouveau mec, ça va être UFL. Et UFL, pour l'instant, il nous a prouvé quoi Qu'au niveau de... La communication, il est à des années-lumière d'avance <rire> sur, <rire> sur Konami, qui est pourtant là depuis euh, 20 ans. Et tu te rends compte ouais, que tu ouais. parles d'un jeu qui est même pas sorti. Oui. <rire> même pour mais, là, gameplay. mais là, tu vois, j'anticipe parce que euh, là, les mecs, ils vont dire quoi Ouais, mais on n'a ouais, pas ouais, vu on, on pas vu de gameplay. Mais là, on vous parle même pas de gameplay, nous. On vous parle juste au niveau de la communication. Ils ouais. ont prouvé qu'en en, en septembre, septembre, octobre, novembre, en ouais. quatre mois, ils ont fait mieux que Konami en 20 ans. Point la ligne. Euh... Et ça, il y a pas de débat. Vingt <rires> de... ans, il y a eu des, faits, des faits grandes choses quand même. Même si que de l'ouest, vous faites de très, grandes choses. Il y a eu des tournois euh, avec des joueurs, ouais, et plein de trucs. Ouais, trucs. Mais ça fait combien de temps, Joël le reste restes, tu restes. Là, t'es dans le côté. Je t'embête, je t'embête, je t'embête. Je sais bien, mais il y a eu des grandes choses. Pour les plus anciens, on se rappelle des pubs avec Thierry Henry à la télé. C'était ouais. incroyable, euh, des Didier Drogba, on avait vu des trucs de malade. Ouais, même mmh. dans les années 2010, en vrai, tu avais, avais des idées par-ci par-là. Moi, je me souviens d'un tournoi sur PES13, Cristiano était ambassadeur du jeu, tu gagnais un tournoi online, tu pouvais aller faire un training avec Cristiano Ronaldo, frérot. Est-ce sure. que tu te rends compte de la dinguerie Bien sûr en Il y a... a toujours on eu des non. trucs, c'est pour ça que je me dis... Pour moi, c'est ça mon motif d'espoir. Juste, Je reviens sur la deuxième partie de SPI. C'est qu'en fait, PES, il y a déjà eu des op de malades. Il, du... il y a déjà eu des trucs, en fait, au-delà du gameplay qui peut, être, qui peut revenir bien. Ils peuvent. League football pro, excellente idée. League ouais. fermée. Et, et il ouais, y a même les cool. autres jeux de foot qui peuvent envier ce circuit-là. Tu vois, tu as quand même des trucs positifs. Et à chaque fois, tu comprends mmh. pas justement les ténèbres autour, tu vois. Ça ah, mais les pense football pro, moi j'ai toujours dit que c'est un des meilleurs trucs e-sport. Hein. C'est très bien. C'est ça que je veux Je dire vais que je veux défendre des ma des boutique. Voilà. Euh, l'e-football pro, je trouve c'est bien, mais ça, c'est limite. Je vais défendre ma boutique. voilà. Vas-y, explique, explique, explique. Parce que le problème, l'e-football pro, c'est bien. Mais euh, à choisir, tu préfères dans ta ligue avoir euh, ben Vista ou Vitality Moi, titre personnel Ouais. Ah. V, Vitality, tu préfères avoir Vitality euh, à chaque 04 ou la K Corp par exemple Ben je préfère direct avoir la K Corp. Oui, je, je bah sais pas. Tu vois ce que je veux dire, dire. Façon, ça, La scène est... est battue par rapport à ça, je vois. Et d'accord. Ouais, toi dit Tiens... ouais. des top type <rire> ça s'est <fait> attaqué <rire> par son nouveau euh, brand -up. Ouais, je me suis <rire> <rire> <rire> j'ai pas l'habitude, j'ai pas l'habitude. <rire> non mais tu vois moi je pense à... après le fait de ligue fermée c'est cool mais je pense ça c'est limite tu vois. Mm. En fait, ouais, il faudrait une passerelle, mais en tout cas, tu vois, pour ouais. les jeux concurrents, là, comme on est dans la partie, le truc, honnêtement, c'est que là, on prend du retard, Konami, enfin, eFootball prend du retard, le problème, c'est qu'on a un nouveau jeu UFL, ok, on n'a vu que de la communication ou je ne sais quoi, mais pour l'instant, la communication est rodée. Ouais. Est-ce qu'on écoute, est-ce que les mecs parlent à leur communauté Oui ils sont déjà en train d'avoir une communauté alors qu'il n'y a même pas de jeu, concrètement. Et en fait, ouais. le problème, c'est que le business model aussi, du coup, du, du free-to-play, du freemium, bah, c'est quoi euh, C'est celui du football. Du coup, ils vont venir sur le même tableau. C'est ouais, bah... des... ça, le truc. Euh, honnêtement, bah, totalement d'accord avec toi, parce qu'on on le sait. Nous quatre, là, qui parlons, imaginons UFL l'UFL est mortel. En fait, bah, c'est ça. On va, on va, on on va, va courir. Ma, bon non, moi, mais... je fous, je Bonjour, moi je m'en fous on va parler moi je suis con ami tout ce que tu veux <rire> moi demain UEFA ils me disent bon euh, on fait un contrat machin je sais pas tu joues qu'un autre jeu tu joues pas à PES ou fait quoi mais tu sais Joël coup... non répond répond répond ah, toi toi t'as peur qu'ils t'enlèvent ton maillot c'est Barcelone on dirait là <rire> non ils me l'enlèveront jamais il est là <rire> euh, vu, vu honnêtement que, vu ce que j'ai fait sur YouTube si j'avais peur de ça j'aurais rien fait mais imagine le, le jeu mortel le jeu mourir mais, bien sûr. Est mais moi j'attends que ça et qui ça qui d'autre attend que ça dans le chat Monsieur Quinton aussi, parce que pourquoi ouais. bah, Ce serait notre salut, on se dirait… Bah... C'est ça, notre <rire> port de sortie, ouais. notre bonne transition. Bah, mais bien sûr, Davos pareil. Mmh. Davos, si demain, tu... as... le jeu est bien, tu deviens... arrives à être fort. Il y a moyen que la BMS, vous allez faire des… Tu... Davos, bam, il va switcher sur, Uf... sur UFL. On n'a aucun ouais. intérêt à rester fidèle. À, à, à PES par nostalgie, en... bah ouais, c'est un jeu qui rend pas sa communauté, tu pas envie, de, as pas envie de, de, de dire tu vois, c'est ça le truc mais oui. et tu vois, ça, ça. Ça. moi Joël ce qu'il a dit je trouve que c'est énorme parce qu'il y en a plein qui disent ouais mais les gars euh, si euh, UFL le gameplay est claqué et tout, oui mais si UFL le gameplay est énorme, qu'est-ce qu'on que ah qu oui qu va faire, on ça, va ça, jouer mais est... mec as l'impression qu'ils se disent forcément ça va être claqué bah, J'ai vu, vu des commentaires des mecs euh, ouais, il est nul, machin, on n'a pas vu le gameplay. Non, non, rien, je je répète, moi, moi, à moi, 100%, il n'y a aucun dis. gameplay qui est sorti sur aucun réseau, ouais. réseau social. Tout ce que vous trouvez sur YouTube, c'est fake, je l'ai prouvé, démontré, et même UFL a communiqué dessus. Ils ont sorti zéro gameplay, c'est que ouais. du fake, tout ce que vous voyez. Moi, je suis positif parce que ils arrivent après la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont pu voir ce qui était bon et ce qui était moins bon, et pour moi ça serait une ouais, aberration qu'ils fassent un jeu plus pété que PES, ce pas possible. Forcément, il aura fait les au football, football, début... Football. Euh, les oui, football. Football, oui, football, PES, ah, football. Forcément, au début, voilà, le jeu, ils vont se tester, tu n'auras pas le jeu, le, la meilleure essence du jeu, mais quand tu vois, et même, on va rajouter, euh, je ne sais pas si on va en parler, goal. Goals. On peux parler de goals, tout, goals. Euh, Joël. Goals. Voilà, le jeu Goals qui va arriver, même eux, je pense que ils vont pas faire pire que PBS parce que ce sont, ils arrivent un peu à, après. Il y a eu un état des lieux qui a été fait. Ils ont vu qu'il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses. On va essayer de, au, au maximum d'enlever tout ce qui a été mauvais, c'est-à-dire tout ce qui est question de script, euh, abusif, euh, free, euh, pay to win, tous ces trucs-là. Et après, on peut faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Le pire, <rire> il découle le pire, ce que Joël a dit. Est-ce euh... que UFL peut être pire qu'il pas ça possible, va être... ça va être dur quand même. Euh... Ouais, C'est techniquement rapport. pas possible. C'est pas faire pire. Je vais, je vais, vais t'expliquer pourquoi ça peut pas. Parce que déjà, ils arrivent après tout le monde, donc théoriquement, ils vont faire quelque chose de mieux. Et de deux, à, à, à, à l'inverse de eFootball, euh, e ils ont pas créé de grosses attentes comme eFootball. EFootball est arrivé avec un trailer incroyable de machin. Euh, on laisse eFootball euh, e 2021 parce que le prochain, enfin, ils ont on a un peu sur le. Ce qui s'est passé sur euh, Cyberpunk 2077. C'est bien qu'il y ait de l'attente, mais, ouais. mais faut pas abuser non plus, tu vois. Parce ouais. que forcément, les gens vont être hyper déçus. Alors que là, ils arrivent, ils disent « Nous, on va faire notre jeu. On va essayer de faire quelques trucs sympas. » Mais à aucun moment, ils ont dit qu'ils allaient le, le, le dans leur com. À aucun moment, ils ont dit qu'ils vont… Voilà. Il euh, y a Macha à qui dit quelque chose Ils ont été humbles. Exactement. Et c'est très bien de faire une communication humble. C'est après, tu mets les éléments sous le nez de tes potentiel euh, futur utilisateur et c'est à eux de ouais, se faire oui. un avis ils ont fait ouais. des e vidéos ils ont fait une vidéo avec Zichenko ils ont fait une vidéo avec sur Minou sur nous. en fait il de... ouais. en fait, y, y, y a quand même les gars des, des arguments c'est-à-dire que les mecs qui je comprends moi le premier hein, euh, je me dis bon on verra le gameplay j'espère que ce sera pas la douche froide et moi je suis plutôt optimiste pourquoi parce que bon la nouveauté forcément moi je suis quelqu'un de facilement ipad je, vois, je suis pas en mode gris ou quoi je me dis bah finalement il y a un nouveau dynamisme, pourquoi pas, tu vois. Euh, et, mais les gars, il faut aussi se rappeler que le studio développe le jeu depuis 2016, qu'on a affaire à du AAA, qu'on a du West Ham, on a du Monaco maintenant, on a des clubs qui sont associés, Tadzyshenko as ouais. et Firmino, qui ne sont pas euh, les joueurs qui ne jouent pas en district. Hein, ouais, quand bah, euh, bah, ouais. Les gars, je veux dire, ça, voilà, ça fait quoi. 7 ans qu'ils ouais. qui préparent leur jeu. Je ne dis pas qu'avec tous ces arguments et tous ces ingrédients, forcément, la recette va être ultra appréciable et magnifique, mais... On, il y a des raisons d'y croire maintenant on va voir le gameplay en janvier on verra manette en main ce qu'il en sera mais oui il y a des raisons d'y croire et encore une fois je rejoins Joël et Davos 100 fois ouais, leur com est, est appréciable etc et, et c'est difficile pour moi de faire preuve d'aigreur ou d'être refroidi oui. honnêtement Davos pas, ça ouais je suis du même avis hein. pas trop de trucs à rajouter en vrai hein. pour l'instant ah. tout ce qu'ils font dans la communication c'est parfait on a plus qu'à attendre le gameplay et c'est surtout que Alors, euh, ils, ont, mmh. ils ont une communication, je l'ai répété plein de fois, moderne, c'est-à-dire que ça, entre l'annonce, euh, personne n'en avait jamais entendu parler avant qu'eux décident de l'annoncer, et ça a ouais. été annonce, ouais. trailer, bam, bam, bam, et là on sait que le jeu... Bah sortir, va sortir bientôt, tu vois, ça n'a pas duré. Ils ne nous ont pas fait des trailers comme à l'ancienne, le jeu vidéo où tu avais des trailers à, à en général à l'E3 qui était 2-3 euh, ans, ans avant. Là, non, on n'a rien vu du gameplay. Et moi, je pense que quand ils vont nous montrer du gameplay, le jeu ne va pas sortir 10 ans après. Ça vous fait penser à quoi mm. bah Moi, ça me fait penser à un jeu comme Valorant. Valorant, c'était exactement la même chose. Et Valorant, quand il est sorti, ils ont cartonné. Euh, bien sûr, euh, voilà. sûr autre... c'est un ce bon exemple. Très, très bon exemple, voilà. Valorant, c'est exactement la même chose. Ils Personne étaient arrivés sur un, un marché. Voilà. Ils sont arrivés sur un marché. Il y avait énormément de jeux. Tu avais les PUBG, tu avais les Overwatch, tu avais les CSGO. Ils ont arrivé, ils ont dit, nous, on, on va faire des jeux. Voilà, on vous propose tel truc, tel truc, tel truc. Il y a eu quelques bêtas. Pouf, leur jeu est sorti. Le jeu a cartonné parce qu'il y a eu un gros effort communautaire qui a été fait. Un peu comme le UFL. Le UFL, ils ont, je crois ils ont un Discord. Ils ont des trucs. Il, il y ça. a beaucoup de tournois communautaires. Et petite précision et ce que j'aime aussi par rapport euh, c'est Kinnear qui avait euh, ouais. qui a proposé ses cartes et c'est lui ouais, c'est lui qui va faire le, leur euh... non mmh... ah ça c'est sur goals hein ah, ah, Goal Goal. ah j'ai le... confondu Ah, j'ai confondu le... ah, c'est ouais. ah, ouais, bah, dommage parce que franchement moi bah, par rapport à goals moi bah, un autre truc que PMS ne fait pas il ne le fait pas moi j'ai trouvé ça incroyable de demander la parce que ouais. pour moi pour moi là ça ça peut créer un précédent Tu acceptes, t'acceptes de par exemple que les mecs fassent tes cartes Demain, tu n'es pas à l'abri que tu as des modeurs. Admettons, je te dis n'importe quoi. Euh, tu as une licence, je te dis n'importe quoi, championnat de France, as le championnat de France. France. Maintenant, toi, tu vas faire la modélisation des joueurs du PSG, de Lyon, Marseille, mais tu n'as pas forcément euh, le temps de faire les joueurs Dijon. Tu peux faire appel à ces modeurs, faire tout l'effectif de Dijon, faire tout l'effectif, et après, une fois vali après validation, tu euh, incorpores la mise à jour à ton jeu. Et ça peut donner des trucs de malade mentaux si. On arrive à avoir des connexions entre les modeurs, les commus et les jeux finaux. Et je pense qu'on va arriver sur ça dans pas très par longtemps. Les football manager se servent beaucoup de leurs commu, il nous l'avait expliqué, Gour... At attention, mais. Avec... Euh, attention, oui, ils se servent de leurs commu, mais pas sur les contenus officiels, par exemple. Par exemple, tu sais quand tout. Après, ils ont oui, des problèmes oui. de droit. Bah ils oui, ont des problèmes de Ils ont les mêmes problèmes. Hein. Ils ont des problèmes de droit, mais pour tout ce qui est visa, généralement, quand tu. Euh, par exemple, quand tu as les droits de la, as la ligue 1, as la ligue 1. Je pense que... quand tu as la licence FIF Pro, je crois que tu peux euh, mettre toutes les faces. Ouais, les... Tu peux mettre les phrases mmh. qui sont avec la FIFA Pro. D'ailleurs, UFL la euh, a, a la licence FIF Pro aussi. C'est hein. oh, intéressant. Voilà. Ouais, ça veut ouais. dire ouais. qu'on aura les vrais noms, mais pas. Ouais. On aura tous les vrais noms, beaucoup de vrais noms, pas forcément les vrais maillots, mais ouais. c'est déjà très bien. Ils ont annoncé et, 5000. Et, et, et... et par rapport à ça, par rapport, euh, à voilà cette partie-là. En vrai, le truc, c'est que même si le football revient fort. Admettons, je sais, pas quand, je sais pas quand UFL sortira. Admettons qu'UFL propose, voilà, un, une nouvelle façon de jouer au jeu, que FIFA, bah voilà, il y a toujours du contenu dans ce jeu et que les mecs de FIFA, les joueurs FIFA, ne sont pas emballés aussi uniquement par l'aspect pur gameplay de eFootball. Et c'est clairement ce qui va se passer aujourd'hui, même sur pes 19 Je me souviens qu'il y avait tu avais les Rockies, tu avais même Coco Vébastos, etc., des, des gros joueurs euh, de la scène française euh, FIFA qui avaient testé et aimé le jeu. Mais après, ils te disaient, bah, qu'est-ce que je fais Du coup, finalement, ouais, je pense que la concurrence, elle va être doutable. Il faut que quand le jeu sortira, non seulement que le gameplay soit réparé, et qu'il soit appréciable, très appréciable, mais qu'il y ait aussi du contenu. Ah, mais Sinon, en vrai, ça va, fa ça va faire quoi Ça va contenter... Les joueurs déjà acquis voilà. par PES en vrai. Ouais, pas, ouais, on sera on sera content, mais il n'y aura pas de nouveau. Et les mecs un peu comme moi qui, seront un peu, qui sont déjà un peu blasés par le manque du contenu retentissant de ces dernières années, forcément, ouais, si demain, tu as, as un autre jeu qui à côté propose du contenu à mort, ouais, pourquoi pas, ouais. pourquoi pas. Et, euh, et, euh, et en plus, non mais attendez, parce que je ne sais pas si vous réalisez quand même les mecs c'est que UFL a de grandes chances de sortir avant E-Football. C'est quand même mm. une dinguerie. Parce que... Ça, c'est un vrai danger. Pour... Je... Je rigole même pas. C'est un vrai danger. C'est vrai pour moi, c'est mort. Si il jamais, jamais avant, le, jeu... Mort en fait. le jeu est vraiment bien, il y a des chances, des chances qu'il l'enterre. Et que, que le là, jeu ne se relève parle... jamais. Depuis tout à l'heure, on parle mm. de mecs qui sont restés sur le jeu parce qu'ils aiment la licence, ils le défendent. Voilà, et... mm. on respecte ça. Mais okay, il y a en fait, aussi une énorme partie de la commune qui euh, rejettent carrément le jeu, qui se sent trahis et qui n'y retournera pas, et qui me l'ont dit, même si le jeu est bien. Il faut se dire ça aussi. Ils ont quand même ils ont fait une fracture dans la commu, et je pense qu'il y a une partie de la commu qu'ils n'arriveront pas à récupérer quoi qu'ils fassent. Et, et ça, euh, c'est ça. Bah ça, la concurrence qui va s'en frotter les mains. Hein. Ouais. Bah, à, à, après, on arrive à un moment où les jeux... On N'est plus dans les années 2000 où les jeux, les jeux sont tellement segmentés que je, comme je dis la concurrence de PES, c'est même pas c'est même pas FIFA ou FM, c'est d'autres jeux, c'est Fortnite, c'est Valorant, c'est League vrai. of Legends, c'est et, et moi, ça que je suis pas optimiste pour moi, si jamais euh, vraiment UFL bas et Goz sont des bons jeux, on n'entendra plus jamais parler de jeu. Voilà d'ailleurs, beaucoup en Europe, en Europe beaucoup à nous, sûr. beaucoup à poser des questions à. à il et moi par rapport à l'UFL, vu que Monaco est partenaire, mmh. on est en train de voir pour organiser une, un mardi débat spécial UFL. Donc voilà, c'est dans mmh. les tuyaux euh, et donc euh, voilà, ce sera le moment de parler de, de plein de choses. Ouais. Ouais. Donc euh, Idécout euh, hypé par ça. Euh, je, ouais, il par ça. De toute manière, moi, euh, moi de toute façon, à chaque fois, hein, comme je dis à chaque fois. Euh, j'aime bien la nouveauté j'aime bien le côté novateur à chaque fois dans n'importe quel domaine hein, quand tu ramènes des nouveaux trucs, des nouvelles idées des nouveaux protagonistes etc c'est toujours intéressant je pense pas ouais, qu'il faut être fermé, sectaire euh, voilà en mode euh, on n'a ouais. pas envie d'avancer c'est pas parce que tu as un certain enfin, tout à l'heure tu disais plus de 30 ans bah, ça veut rien dire, tu peux être, être, avoir plus de 30 ans et être euh, entre guillemets, dans les bons délires oui, euh, oui mais ouais. généralement euh... Ouais, depuis en fait, Joël, oui. c'est quoi Nous, on a plus de 30 ans, frérot. Non, mais, mais je pense voilà. qu'il voulait les dire voilà. encore quand plus. Quand il y a, un nouveau, a déjà... un nouveau truc, on n'est pas en mode Ouais, à l'ancienne, des masters. Ouais, bon, ça y est, les gars. Moi, honnêtement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je ne communique, enfin, je communique très, très rarement sur les PES 5, 6. T'en as beaucoup qui disent Ouais, à l'ancienne. Mais gros, je n'ai jamais vu, moi, un mec dans n'importe quel secteur, dans tous les domaines hein, confondus, un mec qui te dit Ouais, mais ouais, la version de 2003-2004. Hé, hey, mon ami, 2004, tu sais, c'était quand il y a 16, 17 ans, 18 ouais. ans, mais c'est ouais. fini les mecs, c'est dans une autre ère, tu vois. Il faut avancer avec son temps. PES a de quoi faire des bonnes choses, mais on a énormément de retard par rapport au contenu, par rapport à la, à la communication digitale, par rapport euh, à tout ce qui est euh, bosser avec les influenceurs, développer les plateformes Twitch. À l'heure où je vous parle, tu as 63 ou 64 personnes qui regardent eFootball dans le monde. C'est pas normal. Des fois, zéro, coup, hein. voilà, ah ben, des fois zéro, je dis des fois zéro, des hein. Et les voix zéro, et, et et je les après, moi, j'ai une question. Ben, Est-ce que, que souvent, bien. on, on se balade sur YouTube, sur. Rappelez-vous, <sup developers> rapp <sup sup sonion> sur... rapp pendant les Football Pro, quand tu regardes le stream sur YouTube, tu vois beaucoup de. Ah. Tu cliques. Moi, par curiosité, je regardais. Tu vois beaucoup de Vietnamiens, wow. d'Asie. Est-ce que leur, le, finalement, en fait, on est peut-être à côté de la plaque, et en fait, on est tout simplement plus motivé qui les intéresse. Peut-être qu'ils veulent juste. Voilà, nous donne le jeu juste parce que par le passé, le jeu s'est vendu. Et au oui. final, ils se disent, bon, on va se focus parce que ouais, je sais que mais... je fais de très bonnes ventes. Euh, enfin, mais... sur la version mobile, ils font beaucoup d'achats complémentaires Bien en sûr. Asie. Et ça a été dit clairement. Ouais. Ça a été ouais, dit, j'avais sorti l'article, ça a été dit en oui. deux, 2015, je crois. Ouais, mais justement, en fait, Joël, moi, c'est là où, en fait, on est dans, dans l'empire des contradictions. C'est-à-dire mmh. que tu fais dans la vie, la logique, le bon sens, tu as une direction. Et tu, tu, tu la tiens. Le problème, Joël, c'est que moi, je, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, ouais. ces dernières années, on a quand même, on a quand même eu des, des partenariats retentissants avec la meilleure équipe d'Allemagne, la meilleure équipe d'Italie. Bon, après, on peut débattre ou quoi, mais vous avez compris l'idée. Ouais. On a eu le Bayern, on a eu la Gilles, vrai, on vrai. a eu Manu, on a, eu, ça, euh, on a, a eu Arsenal, on a le Barça depuis 2000, bon. je sais pas combien. Honnêtement, le truc, c'est que tu as le développement de l'eFootball Pro, tu as tout ça et en même temps… Tu me dis qu'à côté, ouais, non, on veut faire ça. En même temps, on fait preuve, il faut, euh, PES fait preuve d'une ambition qui est exceptionnelle, qui est, qui est dantesque. Hein. On parle de grosses ouais. équipes, d'e-football pro, etc. Ça pour aller dans le... Et en même temps, à côté, on se dit, ouais, mais non, on sort le jeu pour une certaine audience, pour un certain public. Du coup, honnêtement, la seule, euh, on va dire, conclusion, finalement, c'est quoi C'est euh, la perdition, en fait. Moi, honnêtement, alors que je, suis, je pense être un expert dans, dans ce secteur-là, ou du moins j'essaie un spécialiste je suis du père en fait parfois je ne comprends pas et pour aller dans a, ton il... sens je rappelle juste que les mmh. licences en plus elles sont séparées entre mobile et console ça veut dire que ils ouais. doivent négocier les deux choses hein. c'est différent faut pas se dire ils ah, ont fait, le barça oui. donc c'est pour mobile aussi non c'est c'est différent mmh. il ya plus du tout qui fait du tout qui dit, est trop intéressant c'est l'erreur d'economie a été de croire que le concept football sera accueilli partout dans le monde de la manière qu'en asie où le marché mobile est dominant mais totalement d'accord ouais. Joël ouais. tu as envie de répondre au chat ouais bien sûr ouais. ça tombe bien c'est la dernière partie ouais, oh la transition on est pas ah, on est pas ah, n'importe <rire> où les gars on est à monaco tout est incroyable. prévu tout est prévu hein. on a révisé on a voilà te faut y a rien n'y bon. a rien qui est fait au hasard donc vos questions les amis maintenant on va répondre aux questions dans le chat du coup voilà joël tu as, as, as, as commencé as, et tu as raison et tu as raison après durandil il répond hein. durandil il répond à pedrito il dit que même en asie c'était mal accueilli et c'est vrai et j'ai les comptes asiatiques euh, mmh. mais même euh, les, ah les journaux les articles euh, et euh, faut ah ouais savoir, ah oui il faut savoir qu'au japon ils ont vécu ça comme c'est une honte d'être le pire jeu sur Steam. Eux, c'est au niveau de l'honneur hein, et il n'y a ouais. pas que dans les films. Hein. Juste pour revenir avec cette notion, Pedrito, de concept d'e-football. En fait, le concept euh, n'est pas présenté et présentable actuellement. C'est-à-dire qu'on a beau parler de concept, étant donné les nombreuses carences, les erreurs, les bugs, les problématiques, le manque de tout, les reports, etc., bah, en fait, on ne peut pas parler de concept une idée de concept. ouais En vrai, c'est un concept, mais on n'est pas passé du concept d'e-football à la réalité d'e-football. Là, actuellement, on ne pas, etc. Mais en fait, il n'y a rien. Il y a un jeu, il y a six équ fin, quelques équipes pendant je ne sais pas combien de temps, les mêmes défis. Un jeu, qui est un, un, un jeu qui est encore cassé à bien des égards, hein, à bien des niveaux. Du coup, en fait, je ne sais même pas si on peut parler de concept. Vous comprenez ce que je veux dire, les mecs Oui, ouais, ouais, ouais, si... on ne sait même pas où ils vont, finalement. Alors que je rappelle, ouais, ouais. Le, le, le concept est lourd. Et j'assume, je le trouve lourd et, et clair. Le concept, c'est de, de dire, on va avoir le même jeu sur toutes les plateformes et le mobile. Et le concept à la base, c'est énorme de faire ça. C'est-à-dire, si demain, en FIFA fait, si fait, fait ça, ça, avec euh, leur qualité, ça sera, ça sera une révolution. Sauf hmm. que j'ai l'impression qu'ils ont eu l'idée avant de, avant de savoir si c'était réalisable. Mmh. Ouais, ouais, le problème, c'est que plus... ça qui qu peut dit. être cool, ouais. ça peut être cool si... Euh, le fait de faire ça ne nivelait pas le jeu vers le bas. Là, on, on, on, Ils ne bon, sont, sont pas adaptés à la version PS5. C'est la version PS5 adaptée à la version mobile. Et c'est à partir de là que le jeu, bah, une, as ça raison. coince. Alors que as raison, si ça avait été l'inverse, mmh. là, ça aurait été une mmh. révolution. Ça aurait été une révolution. Jalil, il, il, euh, il demande si tu comptes euh, repositionner Davos sur, euh, sur FIFA vu le néant de eFootball. Ça, on rappelle que euh... c'est le boss hein, de, de Davos. Je pense ouais. qu'on va repositionner Davos en cuisine. Ah ben <rire> on ferait... quand, on ira, euh, quand on ira aux events, on voyagera pendant les vlogs, je le pense on va il, ouais, il, sera, il sera cuisinier droit. Attaque euh, vaisselle. On a... attaquant euh, la vaisselle, Voilà. T'as ta position. T'as ta question. Là, il y a eu des petites questions euh, autour au juste avant le Je vais les reprendre tout de suite. Alors, juste une intervention de... Alors, attends. Ah, attends, bah, pendant que tu réfléchis, ouais, eFootball e football sera bon quand ils pourront livrer la version de l'Unreal Engine 5, sauf que personne ne prend cette info en compte. Bah si, Dark, mais ça veut dire que faut encore attendre. Mais on encore, est... encore, encore attendre. Encore attendre. Combien de temps, lui Unreal Engine 5 ans, on attend. On ah oui en, Entre un an et deux ans, pour les premiers mais... jeux. Ils arrivent déjà pas à faire un jeu sur le 4. Mais, mais, mais... Oh. Moi, je veux rajouter quelque chose. Euh, tu peux rajouter les graphismes que tu veux, mais si l'état d'esprit de ton jeu reste le même, ça sert à rien. Il a raison. Tu peux avoir les meilleurs graphismes du jeu si c'est pour pas avoir de mode online. Tu auras un beau jeu, mais tout le monde s'en fout. Pendant vrai. des ça, années, ça on ça a inventé... Ça sera une démo technique. Ah oui, mais ça sera beau, ouah, trop bien, le jeu trop beau, machin. Pendant des années, on était là. On gardait la tête de Ronaldo, on appuyait R1 pour faire tourner la caméra de son visage. Waouh, il est beau, il est beau. Mais au final, si t'as pas de gameplay, t'as pas de, de compétition, de trucs, ça sert à rien. Et c'est ça mon inquiétude, c'est que tout le, monde, tout le monde attend un moteur graphisme, euh, graphique différent. Unreal Engine, tout ça, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Mais il n'y a pas que ça qui retient dans, au niveau du jeu. C'est l'expérience de jeu, c'est tout ce que tu vas donner un online. Je te donne l exemple. Regardez Among Us. Among Us, c'est un jeu de merde. C'est codé avec les fesses le truc. Mais au final... Le jeu est un parce ah oui. que t'as une expérience, t'as une expérience multi, c'est un jeu fun, t'as envie de jouer avec tes potes, t'as envie de tu T'as dit de le t'as dit, je... dit le mot fun, merci est fun. -Well. quand on joue un jeu vidéo, on veut s'amuser. Tu dois t'amuser, tu Mais dois oui, t'amuser. Tu, tu dois prendre ton antidépresseur ouais. quand tu lances le, le jeu. Euh, Là t'as pas ça, tu peux avoir le plus beau jeu du monde si tu jeu t'ennuie. Ou tu t'ennuies très rapidement, ça sert à rien. Tiens, Alex, il vous préférez que Konami sorte un e-football catastrophique ou qu'ils abandonnent le projet Moi, je pars toujours du principe dans la vie, perso comme pro, que si c'est pour mal faire les choses, vaut mieux pas le faire. Voilà, donc tu as ma réponse. Tu euh, en totalement d'accord. tu voulais re revenir sur des petites questions enfin, Ouais, petits... je, crois, je crois que c'était Dark Swag. Je crois que c'est ça son pseudo. Alors, attends, il nous dit… Je crois qu'il parlait à un moment d'UFL euh, par rapport à la douche froide ou quoi. Attends, je reprends juste. Oui, j'imagine déjà la déception quand UFL va sortir et que le gameplay ne sera pas au niveau où il aura été fantasmé. Je, honnêtement, Dark Swag, je pense qu'il y, y a beaucoup de lucidité autour de ce projet-là. Notamment, je le vois sur Twitter ou même certains spécialistes qui, qui font voilà, des, des vidéos YouTube sur le sujet. En vrai, les mecs, tout le monde parle du gameplay et même eux, UFL, eux-mêmes, et c'est là où ils sont forts, Joël Davos, vous avez forcément vu la vidéo, oui. en fait, teasing euh, du gameplay qui arrivera en janvier, avec tous les petits messages de la communauté, ouais, ouais, gameplay, super moderne. gameplay, gameplay, gameplay, gameplay, mais ils ont compris le truc, ils ont ça. compris, ils ont compris, ils ont utilisé en fait, ce qui semblait être une faiblesse, c'est-à-dire le manque de communication autour du gameplay, comme une pure force, et ça, c'est ce qu'on appelle ouais, l'art de la communication en 2021, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire tu prends une faiblesse euh, une faiblesse avérée ou pas, tu la transformes en quelque chose de positif, comment En communiquant, en le mettant, tu sais, en, en exergue bien comme il faut et là, clairement, ils ont fait un truc bien. Du coup, tout le monde est conscient qu'on attend le gameplay, mais je pense que pour l'instant, ils font les choses bien. Après, si le gameplay n'est pas à la hauteur ou quoi, je pense que les gens le diront. Bien sûr. Après ouais. Dark Swag, décidément, t'en dis des choses qui font réagir. L'unreal engine 5 devait sortir en septembre, mais a été reporté au printemps. Renseignez-vous, les gars. eFootball football 2022 a été dev sous UE5. Non, déjà, je pense que Durandil il pourra t'expliquer que que ce soit. Mais après même que ce soit développé sur UE5, sur sur le moteur de Fortnite, ça n'empêche pas que le jeu, il est mauvais, il est loupé. Ben oui, c'est ça, c'est ça le truc. C'est pas une question de graphisme. Mais oui, c'est pas parce qu'il a ouais, été. Ouais, et en fait, ouais. pas une... il a... Même s'il a été développé sur UE5 et que tu le mets sur UE4, ça n'a rien à voir. Ça n'empêche pas, pas que tu ne peux pas défendre. Euh, je parle juste du gameplay. <rire> tu ne peux pas défendre. Que euh, la fin de frappe, ils ont changé la touche. Que tu ne peux pas défendre avec un deuxième joueur. Euh, que la charge. Tu vois, ça n'a rien à voir en fait. Et, je pense... et tu vois, le mieux placé pour t'en parler, c'est Durandy Il va t'expliquer clairement les choses parce que lui, il est dans les codes du jeu. Donc, euh... mm -hmm. Mais ça, pour moi, c'est c'est pas une excuse, c'est comme si tu, tu prends une moto, tu loupes le, le premier virage, tu dis oui mais c'est parce que j'avais une Ducati, ah mais le virage en épingle tu l'as pris à 250, y il avait, y avait quand même un indice <rire> que tu allais te planter, tu vois. ça n'a <rire> rien à voir avec la marque de la moto. <rire> <rire> ouais, c'est ouf quand même qu'on en soit là, les gars. Tu rappelles, Joël, Davos, quand on parlait de, des projets autour de PES, de ce qu'on pouvait faire, etc. Ouais, non, mec. Là, là non, ouais. on avait des. C'est maintenant. Hein. C'est très, est... très long. Hey, c'est intéressant parce que là, tous les quatre, on a pratiquement les quatre présentations. Euh, Joël, qui a une structure, qui a investi parce qu'il y croyait. Davos, joueur pro, qui aujourd'hui de jeux au chômage là <rire> deux créateurs de contenu complètement différents, mais on, on rebondit quand même mais malgré tout ouais. bah le notre jeu phare il est tu vois, euh, tous les quatre en fait on, on, y a, on a mangé et tous les jeux tous les joueurs dans le chat ils sont ils sont pareils ouais, même les fans tout le monde tu vois les créateurs de contenu c'est complexe T'as monsieur carton qui le dit pas mal sur sa chaîne youtube après voilà je dis pas que tout est tout est sombre hein. Encore une fois, moi, j'aime bien me raccrocher à l'idée qu'on est passé de PES 14 catastrophique à un PES 15 aux petits oignons. Et même en termes de, de mode de jeu, tu avais à l'époque compétition en ligne qui est pour moi le meilleur jeu, euh, le meilleur mode de jeu pardon, de, depuis je ne sais pas combien de temps. On verra bien de toute façon. Tiens, une un question bon, pour ouais. toi, euh, parce que je vous rappelle, c'est le coach FIFA et PES, ou football de Monaco. Que va devenir Ousma Kabil alors, il y va bien, ce euh, il y ou, va bien. Walid, non, avec Walid, voilà, on, on est conscient de, de la problématique. Enfin, il n'y a pas de compétition, mais voilà, vous inquiétez pas. Euh, pour... En fait, la vérité d'un jour, n'est pas forcément celle tu sais, du lendemain. C'est-à-dire que là, on, on a un discours. Et comme je dis à chaque fois, je mets toujours un peu de nuance. Euh, demain, le football pro reprend. Même si elle est retardée ou quoi, bah, c'est quand même une compétition. On a quand même euh, voilà, la S-Monaco qui peut potentiellement être présente dans le jeu, il y aura de la communication prochainement, je pense, de, de Konami autour de ce sujet-là. On fera de la compétition, mais là, à l'instant T, justement, ouais, avec euh, Walid est toujours un membre. ou Kabi est un membre à part entière. Hein, C'est notre sûr. talisman à l'AS Monaco. Et voilà, on est en train de bosser justement sur sur pas mal de projets avec lui. Là, là, l'heure où je vous parle, on est en train de bosser. Je reçois des messages de lui là. Voilà. Il fait sa game de Fall Guys. <rire> Tiens, pour finir, finir j'ai une petite, une petite dernière question, parce que c'est vrai qu'on est tous les quatre un peu désabusés, mais si demain euh, le jeu sort avec un bon gameplay et du bon contenu, vous serez content ou pas, Davos Bah oui, forcément. Je suis content, on voilà. attend que ça. Ouais, bah là, non, mais c'est pour être on clair avec ça, les mais... viewers, que les gens ne se disent pas qu'on ouais. qu rejette. C'est pas un plaisir aussi. de critiquer le jeu. Hein. Exactement, ouais, je pense que euh, nous, on attend que ça, et, on sera... et en plus, ce sera que bénéfique pour euh, nous quatre, euh, d'ailleurs. Clairement, okay. mais... Euh... Okay. Okay. Okay. Mais après, c'est -ce comme... une autre question, euh, du coup. Moi, j'en je parle ah, souvent, off avec Imad. au bout d'un moment, euh... au bout d'un moment, euh... c'est comme un élève à l'école, tu vois, tu l'encourages une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il ne fera pas d'effort, bah, tu as envie de le lâcher, quoi. Ouais, vrai. Ouais. Tu c'est Tu te demandes, au moment où ils ont... ils ont été au top, on va dire, où ils ont eu rec... Il y a eu un regain vers 2019, tu te dis c'est là qu'ils doivent enfoncer le coup, ils le font pas. Au bout d'un moment, tu peux c'est ouais, une déception 2019. En fait. Clairement, clairement un 2019. C'était pas super intéressant. C'est déjà fini, malheureusement. Ouais. La petite. ça passe vite, ouais, ça passe vite quand, quand on a des, ouais. bons, des bons invités, euh, notamment. Ah. Mais, merci. Euh, donc, on a merci. toujours des bons invités. Merci, merci, merci. Mais là, <rire> en l'occurrence, c'était très bon. Euh, la petite tradition. Vous allez chacun avoir euh, le petit mot, euh, votre petit mot de la fin. Euh, Joël, je te sens bavard, tu as envie de parler de quoi pour tes derniers mots sur ce stream Lâche-toi, euh... Joël Qu'est-ce qu'il y a euh... Encouragez-nous euh... pour les prochains tournois Smash il y a des gros tournois qui arrivent et on prépare le Genesis 8. Voilà. C'est ok. Oh. Lourd, Davos, tu as, ouais. as envie de parler de quoi De cuisine ou d'une de... petite recette hein Ouais, bah, de... ouais de... Bah, de vous remercier déjà pour l'invite, deuxième fois. Ça commence à être la maison un peu. Hein. C'est vrai, c'est ah, la mais C'est voilà. la deuxième va... fois en deux mois. On va, ouais, on on va te transférer. Non non non non moi moi BMS toujours. Voilà. Je veux Attends attends, on lui a et... pas on lui a pas amené non, le contrat. Non, non, non. Ah Imad, on lui a pas amené le contrat, tu vas voir la non, semaine prochaine. Non, pas, Non non non, non j'ai des classiques appelés chez BMS. Euh c'est bon c'est BMS, hein. c'est très bonne recrue d'ailleurs. <rire> ouais. merci. merci. Ouais. Du coup voilà, les fils de BMS et voilà. Si on veut la recette du vécon, ou... ou... du volcan. Il... <rire> <rire> Imad, allez, ton petit mot de la fin pour euh, wow, débat. Moi, moi je voulais remercier. Au-delà des invités, Davos, moi, je l'ai vu à la Néo, c'est mon frérot. Joël, c'est un, un de mes meilleurs amis dans la scène. Exactement. Euh, voilà, oui, homme euh, droit, fait. toujours. Du coup, euh, du coup voilà, je, je suis super content qu'ils soient là. Je leur souhaite le meilleur avec BMS. Ouais. Ça, on est exactement dans la même idéologie, tu vois, en termes d'histoire, ouais. en termes de communauté, en termes de communication et surtout de relations avec ses joueurs et avec tous les, tous les protagonistes pardon, de l'e-sport. Du coup, voilà, je vous, je vous souhaite le meilleur. Pour revenir par rapport un peu à PES, les gars, c'est vrai que voilà, on fait juste un constat. Moi, titre personnel, je ne suis pas ultra fataliste sur la licence. C'est vrai que ça va être compliqué, mais je sais qu'ils sont capables de faire une remontada PES en termes de gameplay. Ma réticence et ma crainte, elle est surtout au niveau de, bah, du contenu, d'avancer avec son temps. On a les réseaux sociaux, on a les plateformes. Les mecs, ça va vite. Chaque jour, il y a des nouveaux trucs. Et même une structure comme BMS, tu vois, ils ont des idées, ils ont des trucs, font des oui. choses parfois. Euh, voilà, tu te dis, putain, ils sont en train de péter Twitter. So au au space d'Alex il y a quelques jours on va en parler mais franchement Alex ça fait franchement de toute façon vous allez voir vous allez voir je le dis à chaque fois dans les conves BMS ou sur Discord il a fait le plus grand move de l'histoire des BMS c'est je suis je le dis premier degré je suis très sérieux non non non je suis très sérieux c'est un truc de fou et ça nous a ouvert des portes, vous n'avez pas idée. Ouais, on verra, franchement, on attend ça avec plaisir. Et en tout cas, ouais, par, rapport à, par rapport à la ah. commu, par rapport à PES, moi, j'espère vraiment que le jeu reviendra. Avec l'AS Monaco, on, voilà, on est sur tous les jeux, on essaye de faire le maximum. On parle sur notre chaîne de PES, on parlera d'UFL, mm. de Goals, j'espère. On essaye de faire des choses, on essaye d'avancer au maximum. Mais nous, plus les jeux sont bien, plus on peut partager du contenu, partager avec la commu, avec la commu et mieux c'est que ce soit e-sport, mainstream, casu, le joueur... Voilà, le but c'est de partager, de faire des choses, et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette émission et avec tout ce qu'on essaye de faire euh, au-delà de l'émission euh, avec Monaco. Et je pense que les structures comme BMS ou quoi, bah, font du bien, euh, font du bien aussi à cet écosystème-là. non ça, ça arrive, ça arrive. Allez, enfin, enfin, voilà, voilà mon... déjà gros big up à mon à We Dance dans le chat. On, on le, le veut. À on le on veut va, on on ça, et ça, on, on l'aura. Ouais. Alex aussi, je suis mort. Et, et allez, ouais, j'allais, j'allais, en... j'allais en parler. Déjà. Merci encore à Davos et à Joël. Joël et du coup, Alex, qui sont tous les deux pour moi des modèles dans ce secteur parce que je les trouve incroyables de gentillesse. Ils sont ça humbles. Arrive, ça arrive. Ils sont humbles. Et en plus, c'est des cracks. Franchement, vous êtes trop forts, les gars. La BMS, c'est énorme. Euh, et vous savez, Enfin euh, je vous le dis, tout le bien que je pense de vous. Merci à ouais. Monaco pour, euh, encore une fois, nous donner cette chance-là. -ce on, on rappelle à, avec Hidekun que même si euh, on est partenaire des Jeux de foot, ça n'empêche pas qu'on a… Notre, euh, on a le droit de dire tout ce qu'on veut comme aujourd'hui, on n'a ouais, pas, ouais. On a pas il, dit du tout. Ouais. et UFL ouais. ce sera pareil s'il si n'est pas bien, bah on n'en on dira ouais, pas du bien de, de, de toute manière, voilà, je pense qu'à partir du moment où les débats sont nuancés, on ne fait pas preuve de vulgarité, de fatalisme bien ou sûr. De avoir des idées ultra bloquées, non moi je suis ouvert à tout, mmh. le but c'est que PES revienne, le football revienne et qu'il soit exceptionnel que FIFA il soit encore meilleur que UFL soit exceptionnel, voilà c'est positivité les gars, il n'y a pas vraiment de clan il y a juste prendre du kiff et et je reprends le mot de Joël, fun, fun, fun. Et il y aura et forcément des défauts dans de UFL, c'est ce qui nous permettra aussi de faire des débats. Donc nous, on adore les débats. Et euh, on arrive bientôt à la fin de l'année. Les prochains débats vont être au moins aussi lourds que ceux-là. On vous prévoit des invités de fous et, et des sujets de malades. Avec euh, Ideco, on en a déjà l'eau à la bouche. Merci encore à Joël et à Davos. Salut tout le monde, on se retrouve à mardi vous. prochain sur cette chaîne de l'AS Monaco. Bonne soirée. Bisous. Ciao tout le monde. A plus. Salut tout le monde, ciao.